Salut à tous, dans cette vidéo on va vous faire découvrir Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, c'est tout simplement la meilleure chaîne YouTube de vulgarisation sur les sujets de climat, énergie, biodiversité. Rodolphe, on a eu la chance de le recevoir en entretien pendant le confinement. Il nous a parlé de plein de sujets intéressants, la biodiversité, les causes du réchauffement climatique, les conséquences, que faire pour y mettre fin, comment nous passer des fossiles, est-ce qu'on peut le faire avec 100% d'énergie renouvelable Il nous a dit comment il positionné par rapport à Pablo Servigne et aux théories de l'effondrement. Il nous a aussi parlé de Jean-Marc Jancovici. Bref, c'était un entretien super riche. Et là, les abonnés d'Osons Comprendre vous permettent de l'avoir en accès libre. Du coup, si ces sujets vous intéressent, vous allez vraiment apprendre plein de trucs. On vous laisse avec Rodolphe et on se revoit à la fin. Bah, Rebonjour à tous, euh, bah, c'est le deuxième live spécial confinement et Covid. Euh, on est de nouveau euh, dans trois salles, trois ambiances. Il euh, y a Steph euh, là-haut à, à ma droite, mais du coup à votre gauche, ouais, euh, euh, qui est euh, qui est à Ménilmontant à Paris euh, dans la part habituelle. Il y a moi qui suis euh, à Montmartre à Paris euh, dans la part de mon amoureuse. Et on a l'immense honneur de recevoir euh, Rodolphe Meyer de la chaîne Le Réveilleur, la chaîne du Réveilleur si vous la connaissez pas, c'est une mine d'informations euh, bah, pour euh, toutes les questions de climat, d'énergie, euh, même de pollution, d'épuisement des ressources. C'est un mec méga rigoureux avec un parcours qui va vous détailler tout de suite, qui euh, bah, va regarder toute la science, fait tout le travail de recherche possible pour vous donner bah, l'état des savoirs sur euh, euh, les conséquences du réchauffement climatique, ses causes, euh, la transition énergétique, les différentes énergies, mais il s'intéresse aussi à l'épuisement des métaux, au pic pétrole lié à la pollution, il a vraiment plein plein plein de compétences et donc c'est vraiment une chance de l'avoir avec nous aujourd'hui, on va pouvoir euh, bah, bénéficier de ses lumières et apprendre plein de trucs, donc euh, je vais laisser la parole à Rodolphe qui va se présenter et vous expliquer un peu son parcours, Rodolphe c'est à toi. Merci beaucoup pour cette intro euh, sympathique, donc euh, oui je m'appelle Rodolphe Meyer et euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur sur euh, laquelle je parle de grands problèmes environnementaux et notamment j'ai parlé pas mal de climat et maintenant je parle pas mal d'énergie. Et, et c'est sur l'énergie, j'ai une série en cours, hein, donc, donc j'apprends au fur et à mesure que je présente les différents sujets. Alors ma formation, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait une école généraliste qui s'appelle l'ESPCI sur Paris, et en fait, vu que cette école est assez généraliste, euh, on a une quatrième année de spécialisation, et cette quatrième année de spécialisation, je l'ai fait euh, dans un Erasmus en Norvège, où j'ai un peu appris pas mal de choses sur ces grands problèmes environnementaux. Sachant qu'avant, j'avais fait mon stage de fin d'études dans les brevets, donc je m'orientais plutôt vers la propriété intellectuelle. Et toi, de base, et... tu venais pas d'une famille euh, spécialement euh, liée à l'écologie enfin, Tu as découvert non. un peu ça euh, au fil de tes études, non, comme je... ça, par hasard ouais, j'avais, euh, il y a plein de trucs dans la nature que je trouvais sympathiques, mais euh, <rire> sur ces questions de problèmes environnementaux, du changement climatique, etc., avant de partir en Norvège, je, je connaissais vraiment peu de choses. Et, et même, je pense qu'à l'époque, j'aurais dit qu'on n'était bien, pas bien sûr que c'était l'homme, et si c'était l'homme... Euh, Accélérer des cycles qui existent ou ce genre de trucs qu'on peut penser quand, quand, quand on n'a pas beaucoup potassé le sujet. Mmh. Et du coup, c'est vraiment dans, dans le milieu universitaire, au, au contact des éléments scientifiques, alors soit de, de mes professeurs et parfois directement même des études elles-mêmes, que je me suis rendu compte que ces problèmes environnementaux étaient quand même assez graves et auraient des impacts ou ont déjà des, mêmes des impacts sur nos sociétés. Et du coup, comme j'ai trouvé que c'était assez grave, hein, j'ai laissé tomber un peu cette idée de, de partir dans la propriété intellectuelle et j'ai fait un doctorat dans les sciences de l'environnement. Alors, j'ai manipulé euh, un une technique qu'on appelle l'analyse du cycle de vie qui permet de voir un peu les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. J'ai vu que vous avez parlé dans la vidéo sur, sur l'impact du nucléaire, par exemple. Mais on pourra en parler un peu si vous voulez. Oui, et puis toi, tu as et travaillé donc, sur ouais. un sujet intéressant, en plus, euh, sur l'impact du bruit sur la santé. Oui, en fait, donc ça, c'est une technique qui essaye un peu de prendre en compte tous les impacts environnementaux que peut avoir un produit. Donc, on va regarder sur le climat, mais on va regarder aussi sur la biodiversité et sur plein de problèmes environnementaux dont vous n'avez peut-être même pas entendu parler. Et moi, là-dedans, je devais essayer d'intégrer euh, l'impact du bruit du trafic ro routier sur la santé humaine. donc En fait, le, le bruit, c'est un stresseur de, de, de notre corps. Hein. Évolutivement, ça nous permettait de détecter les dangers. Donc, quand vous êtes dans un milieu bruyant, il euh, y, a, y a un stress hein, qu'on peut même regarder de façon physiologique. Et, euh, et du coup, ce stress peut avoir des impacts sanitaires à plus ou moins long terme. Et, et, et en fait, l'analyse du cycle de vie, c'est une approche euh, en moyenne, à la fois dans l'espace et dans le temps et du coup le bruit c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose qui est très localisé dans l'espace et dans le temps. Donc on est un peu à la limite de ce que cette technique peut faire et c'est pour ça que cet impact du bruit n'est pas encore bien pris en compte. Alors que par exemple le, le climat c'est plus facile et notamment parce que le CO2 se mélange assez vite dans l'atmosphère, donc que le CO2 soit émis euh, en France ou en Chine, euh, ça, ça ne fait pas de grosse différence. Donc voilà j'ai fait ce doctorat et au fur et à mesure, quand j'étais en contact avec ces milieux scientifiques, avec la littérature scientifique, et je me suis rendu compte de, de deux choses. C'est que euh, d'abord, enfin, il y avait déjà un écart, à, à, à mon avis, entre ce qu'on pouvait lire dans, dans la littérature scientifique et ce qui arrivait jusqu'au grand public. Et le truc dont je me suis rendu compte, c'est que sur beaucoup de ces problèmes environnementaux, en fait, on avait déjà une bonne compréhension et on avait déjà un peu une idée de ce qu'il faudrait faire ou des activités qu'il faudrait ralentir ou arrêter pour, pour lutter contre certains problèmes. Et du coup, j'avais l'impression que ce n'est pas en étant dans un laboratoire que j'étais le plus utile. Mmh. Et donc, en parallèle de mon doctorat, j'ai commencé à faire une, une, une chaîne YouTube où je parlais de, de tous ces problèmes. Alors, contrairement à ce qu'a dit... Ludo, je n'ai pas, pas la science infuse hein, sur ces sujets-là. Euh, par contre, j'ai fait un doctorat, j ai, j ai, donc euh, je peux me promener un peu dans la littérature scientifique. Donc, ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, c'est de rendre compte de l'état des connaissances scientifiques. Mais déjà, j'essaye de le faire, hein, c'est très compliqué parce que les, les connaissances sont quand même vastes et il faut les lire, il faut les intégrer. Donc, Je passe vraiment pas mal de temps à me documenter. Après, évidemment que je ne vois pas tout. Quoi. Donc, okay. ça vous permet, ah, à mon avis, d'avoir une, une un premier résumé de la littérature scientifique. En fait, je fais... Je fais je fais les vidéos que j'aurais aimé voir en, en, en tant qu'ingénieur ou, ou en tant que scientifique. Et quand je passe une bonne centaine d'heures à faire des recherches euh, sur, euh, sur une énergie particulière ou sur le pic pétrolier, après je fais une vidéo de 30-40 minutes, il hein. faut, faut les vouloir mes vidéos, mais je fais une vidéo de 30-40 minutes. <rire> Elles voyez, sont géniales vous, tes vidéos Vous gagnez déjà deux ordres de grandeur et ça vous évite de passer une centaine d'heures à aller potasser les études scientifiques mmh. qui sont parfois un peu pénibles à lire. Et tu donc, mets toutes voilà tes pour sources disponibles et, et oui, et, et j'essaye en dessous de la vidéo, j'ai un petit site pour ça, où je mets toutes les sources en, en hyperlien. Comme ça, si vous avez des doutes sur quelque chose, s'il y a un point particulier qui vous intéresse, normalement c'est agencé pour que vous arriviez à vous y retrouver et à remonter jusqu'aux sources. Et j'essaye de montrer un peu des figures qui viennent directement de rapports, de articles scientifiques, pour, pour, pour vous montrer aussi un peu à quoi ça ressemble, la façon dont on organise les, les connaissances sur ces sujets. Euh, voilà, pour une présentation rapide ouais, de mon parcours et, et de la chaîne. une question un peu, euh, peu simple, mais euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un moment où, enfin, où, comment ça s'est fait dans, dans ta tête, euh, l'espèce de déclic de, oh putain, en fait, euh, le climat et l'énergie, c'est un vrai problème super important. Et, et à, à quel moment, tu vois, qu'est-ce qui, qu qui a fait que ça t'a impacté émotionnellement euh, suffisamment pour que ça te fasse en fait, complètement changer de trajectoire par rapport à ce que tu avais prévu de faire et que tu en viennes euh, à dire, je vais carrément ouais, faire une chaîne une... YouTube pour expliquer ça euh, <rire> et je vais te mettre devant la caméra. Après, bon, euh, je, es, dans une de tes vies antérieures, tu as fait du théâtre à un moment. Euh, donc ça, ça, ça, ça explique peut-être que tu aies pu avoir l'idée de te mettre devant une caméra, de parler à des gens, etc. Mais euh, c'est quand même assez loin de ce que tu faisais. Quoi. Donc j'imagine qu'il y, y a dû avoir quand même des choses qui sont passées en toi assez fortes. Et tu as dû te dire à un moment Putain, j'ai une mission à faire maintenant qui est d'essayer de, de diffuser des, des informations de qualité sur ces problèmes pour qu'on ait euh, une toute petite chance de pouvoir. Euh, de pouvoir les résoudre, enfin en tout cas en mettant une petite pierre pour aller dans ce sens-là, quoi. Ouais, euh... ouais, c'est une question qui vient souvent cette question du déclic et je la pose aussi autour de moi. Et c'est assez marrant parce qu'il y a des gens qui ont vraiment, vraiment un déclic qui vont dire Ah, c'est quand j'ai lu ce bouquin. J'ai un gars, il m'a dit à ah, pas longtemps je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit Ah, bah, moi j'étais dans la radio, j'étais dans la voiture, j'écoutais la radio et euh, Nicolas Hulot a annoncé sa démission. Et je me suis dit Putain, en fait, il y a vraiment un problème, quoi. Et lui, <rire> c'est sérieux ouais. C'est la démission d'Ushuaïa, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Dit, le okay, discours, peu, il s'est <rire> bah, dit, pour, pour qu'il y ait une démission à, à ce niveau-là de quelqu'un ouais. avec de telles convictions, c'est que le problème, j'ai dû sous-évaluer. Mmh. Et, et du coup, moi, moi, pour le coup, ça n'a pas trop été le cas. En fait, vu, vu que je suis arrivé par, des... par le milieu universitaire et en intégrant un peu les connaissances scientifiques, et, et comme c'est un processus qui est quand même lent, j'ai eu une transformation qui, qui a été assez lente. Mmh. Euh, de... J'ai mis, enfin, ça c'est, j'ai mis du temps à comprendre que, quelles étaient la taille de ces enjeux et la taille des problèmes et, et la taille des impacts qu'on pouvait attendre sur les sociétés. Et, et, et donc, j'ai pas eu de, de vraiment un, un jour déclic. Euh, peut-être, peut-être par contre le déclic de faire une chaîne YouTube. Donc ça c'était pour la compréhension des, des enjeux environnementaux. Mais le déclic de, de faire une, une chaîne YouTube ça a été un peu plus direct, c'est que quand j'ai commencé à me rendre compte que c'était problématique tout ça, je me suis dit bah, je vais regarder un peu ce qu'il y a d'accessible. Donc j'ai regardé notamment YouTube, ce qui se faisait quand on tapait euh, changement climatique, réchauffement climatique ou climate change quoi. Et je me suis rendu compte que wow, il y avait vraiment beaucoup de désinformation. Et en fait comme d'ailleurs chaîne, elle a mal de, commencé, euh... on parle de quand j'étais en quatrième année euh, d'école d'ingé, donc euh, ça, ça fait quand même ça fait quand même quelques temps. Hein. On parle de 2013 je pense par là j'ai pas toujours les bonnes dates, mais vous voyez l'idée. À l'époque, on ne parlait pas encore tellement tellement de, de ces enjeux. Et du coup, sur, sur YouTube, il y avait encore beaucoup d'informations. Et notamment des documentaires. Vous savez, ces trucs de désinformation de, qui sont faites comme un documentaire. Et, et même Arte a pu, a pu en diffuser un peu des trucs là-dessus. Sérieux Il y a Arte ouais. qui a diffusé du climato-scepticisme Je vais, vais peut-être retirer ce que j'ai dit. C'est l'information que j'ai. Et des fois, ce n'est pas... Pas de dire qu'il n'y a pas de changement climatique, mais de dire que c'est pas si grave ou qu'on sait pas. Okay. Je, je, je pense qu'il y avait un, un documentaire par exemple sur le rôle des nuages qui était assez, assez exagéré. Là, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Quelque chose. Et, et je crois qu'il était passé sur. De toute façon, Arte, avait... c'est très inégal en qualité de documentaire. Et il peut y avoir ouais. des bons docu comme il peut y avoir des, des trucs assez, assez pourris quoi, selon les fois. C'est pas... une bonne image, mais c'est assez variable comme, comme qualité de production. Et, et qu l'avantage que j'avais, pardon Vivement qu'il y ait les vidéos du réveilleur sur Je <rire> <rire> J'ai pas la qualité. Qu J'ai pas l'équipe télé pour tourner quoi. Ouais, pour euh, l'instant. Ouais et, et du coup je me suis rendu co et, et comme j'avais un peu une formation scientifique sur ces enjeux-là et en plus euh, dans mon école d'ingé j'avais fait pas mal de physique en fait je, je voyais vite les, les points qui choquaient euh, qui, qui... Enfin, les points qui collaient pas dans, dans cette désinformation. Et vraiment, ça m'avait pas mal choqué à l'époque. Et J'en avais parlé autour de moi et il y a des gens qui m'ont dit « Bah écoute, s'il si y a de informations sur YouTube, euh, quelque part, ta responsabilité presque, ce serait de faire de l'information sur la même plateforme pour, pour répondre un peu à ça. » Alors j'ai regardé, j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps de, de chercher à nouveau changement climatique et réchauffement climatique. Et bien, en, en 4-5 ans, ça a vraiment, vraiment beaucoup changé. Il ouais. y a la petite conf de, de François Gervais, là que j'ai analysée assez en détail, qui est assez haute dans le référencement, qui est sur la première page avec 650 000 vues, mais tout le reste, c'est quasiment que de la vulgarisation sur, sur ces enjeux-là. Cool. Et donc voilà, au début, euh, j'ai fait cette chaîne YouTube en parallèle de mon doctorat, c'était aussi parce que mon doctorat, c'était assez compliqué à tenir et je me sentais un peu inutile, et en faisant une, une chaîne YouTube qui parlait de ça, j'avais l'impression d'avoir un peu plus de d'amener ma petite pierre à l'édifice de cette façon-là, de façon un peu plus pertinente. Et, euh, et après, effectivement, j'avais fait pas mal de théâtre, euh, donc j'avais pas trop de problèmes à parler en public, après c'est différent de filmer, parce que parler devant une sûr. caméra, moi j'ai personne, hein. je, je filme euh... tout seul, donc en fait je parle à une caméra devant un mur blanc, et, et ça, ça fait bizarre, vraiment au début ça fait bizarre parce que quand on fait du théâtre, on a un public qui, qui rigole, qui... enfin on le sent le public, je sais pas comment vous le dire, mais on sent qu'il est là, il bouge un peu, ça fait du bruit, et au début quand je filmais, je m'imaginais un public parce que sinon j'étais pas du tout à l'aise, parce qu'en ouais, fait ouais. Il, il faut parler comme s'il y a quelqu'un, parce qu'après il y a quelqu'un qu quelqu qui va vous voir, et qui s'attend à ce que vous parliez comme s'il est là, mais sauf qu'il n'est pas là et, et, et ne pas avoir ce retour, ça fait quand même... Enfin, je ne vais pas vous le dire à vous, hein, je pense que vous avez le même problème. Mais au début, je vous jure, j'imaginais un public devant moi pour, pour être un peu plus à l'aise euh, les premières fois que je suis Et puis après, on s'habitue. On s'habitue à avoir une vie un peu euh, de confinement, pré-confinement. Euh, à, <rire> à être tout seul à parler à une caméra. <rire> c'est vrai, vrai que c'est marrant quand on y réfléchit. Le genre de, le genre de, de vie que c'est de parler tout seul à plein de gens, au fait au final. Mais... Et, euh, et tu pourrais nous dire pourquoi, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as orienté ta chaîne de plus en plus vers les problématiques de transition énergétique et euh, d'énergie, de réseaux électriques et tout ça euh, ben, J'ai commencé, commencé un petit peu par l'économie, c'est des vidéos, je vous encourage à ne pas les regarder. <rire> <rire> J'étais un peu naïf, et elles sont un peu rapides, elles sont un peu simplistes. Euh, et puis après, je me suis… En, en fait, au début… J'avais vraiment fait la logique, c'était de, de placer différents problèmes environnementaux que je pensais importants important, parce que c'est ce qui ressortait de la littérature scientifique, et, et sauf qu'il y a pas mal de choses là-dedans qui sont interconnectées, donc je voulais avoir une progression qui compte le, le moins de liens possible. Donc j'avais fait un peu un mind map, et je les avais reliés entre eux, et j'avais essayé de trouver un enchaînement un peu logique. Et c'est pour ça que ma première mission, elle s'appelait Mise au point, et en fait l'acronyme ça fait MAP, parce que j'avais un peu un plan de ce que je voulais dérouler. Et d'ailleurs, par rapport à d'autres chaînes YouTube, il y a vraiment, voilà, je fais une série sur le climat, je fais une série sur l'énergie, et ce n'est pas juste des, des sujets que je prends à droite à gauche, il y a une, y a une continuité au moins thématique. Okay. Et donc, j'ai parlé pas mal de climat, euh, parce que c'est un des problèmes les, les plus importants, donc ça, c'est une raison. Et puis, il y, y a un truc aussi euh, sur ma chaîne, c'est que euh, quand je parle des sujets, euh, s'ils sont compliqués, ben, j'explique qu'ils sont compliqués. Donc, en fait, un sujet compliqué, il va me falloir plus de temps pour l'expliquer qu'un sujet qui est simple. Donc il y a aussi une dissymétrie qui vient de là, qui vient de la complexité d'un sujet qui n'est pas forcément représentative de, de son importance. Quoi. Enfin, ça, ça peut être complètement indépendant. Et, euh, et, et le climat, ouais, c'est vraiment la porte d'entrée, ça me paraissait important. Et puis après, j'étais assez fasciné par le climat en tant qu'objet qu scientifique, quoi, parce qu'il y a des interactions entre un peu tous les compartiments du système Terre, entre les océans, l'atmosphère, ça a des boucles de rétraction qui sont assez importantes, avec le vivant aussi, c'est assez fascinant à, à étudier. Et puis après, je me suis rendu compte aussi que je devais apporter des réponses à d'autres discours, parce que euh, c'est pas si facile de voir les, les biais dans, dans les arguments climato-sceptiques quand on n'a pas les biais. J'ai fait aussi des, des vidéos où je critique ces discours-là. C'est une autre façon d'aborder le, le problème. Et puis là, je me suis un peu pris de fascination pour, euh, pour pourquoi les, les gens, ils, ils croient ça, quoi. pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Et, et, et alors, c'est quoi aimer. ta réponse mais en, fait, en, en fait, vous allez vous moquer de moi, hein, parce que vous venez plus d'un milieu politique, mais au, au début, comme, comme j'étais comme j'ai un esprit assez rationnel, que j'ai fait une école d'ingénieur, euh, que j'ai fait un doctorat, et, et qu'en fait j'ai été retourné entre guillemets sur l'environnement par les éléments scientifiques, je me suis dit bah ben, ces éléments scientifiques qui m'ont convaincu, je vais les présenter et ça va convaincre les autres. Et, et en fait non, il y a, y a des notions d'appartenance communautaire, d'idéologie, et, et, et quand je discute un peu, je passe pas mal de temps à discuter dans les commentaires avec les hémato sceptiques, j'ai vraiment essayé de comprendre un peu, alors j'en ai rarement eu face à face, mais, mais par mail ou dans les commentaires, j'en ai eu pas mal. Et du coup quand j'essaye de parler avec eux, je me rends compte que c'est souvent parce qu'ils ont une idéologie avant et que cette idéologie est incompatible avec certains éléments scientifiques, donc ça, ça les amène à, à nier certains éléments scientifiques ou au moins à ajouter une force de frottement. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a des idéologies très différentes. Il y a des gens qui refusent le changement climatique parce qu'ils ont une conception très libérale de l'économie, par exemple. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ah ouais. j'ai eu des cas comme ça. Et, et du coup, ben, tout ce qui amènerait à une forme de régulation, ils le refusent parce qu'ils refusent la régulation. Donc ils refusent ce fait à cause de ses implications parce que ça contredit ceux qui, qui veulent croire. Et à l'inverse, j'ai des gens par exemple euh, qui veulent que le monde se développe, que tout le monde soit heureux et, et pour qui euh, ça serait un espèce de complot euh, des pays en voie enfin, des pays développés pour bloquer le développement des pays en voie de développement, pour qu'on leur refuse l'accès aux ressources fossiles par exemple. Okay. Donc il peut y avoir des gens avec des ah. idéologies euh, radicalement opposées euh, qui s'accordent sur le fait qu'ils ne veulent pas de ces éléments scientifiques parce que ça va à l'encontre de ce qu'ils pensent. Et, euh, et du coup, là, toi, tu as l'air d'accorder énormément de confiance dans la science. Et pourtant, tu dis aussi qu'il y a des sujets complexes qui ne sont euh, pas encore tout à fait tranchés par, par la science et le savoir, mais tu as l'air euh, bah, de bien croire et bien tenir pour acquis, euh, comme un acquis scientifique et factuel, que euh, le changement climatique, euh, ce qui se risque de nous arriver euh, si le climat s'emballe et qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre, tu as l'air d'être bien convaincu que ça va avoir des, des conséquences funestes pour la planète et les humains. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, euh, ce qui risque de nous euh, de nous arriver dans la gueule si on ne réduit pas rapidement nos, nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, ouais, alors déjà un, un mot sur un peu ce, ce niveau de, de certitude, c'est que euh, quand, quand on regarde les, les éléments scientifiques disponibles, en général ils sont assez clairs sur euh, ce qu'on qu sait et avec quel niveau de certitude. Et C'est une approche souvent qu'on appelle en, en épistémologie, donc, mm -hmm. dans, dans l'étude des connaissances, quoi, pour aller vite, c'est une approche qu'on appelle bayésienne, donc on essaye de, de mettre un niveau de crédibilité sur différentes informations mmh. et, et c'est quelque chose vraiment, si vous, si vous lisez le, le rapport, de, si vous lisez même le résumé du rapport du GIEC en, anglais, en, en français ou en anglais peu importe, c'est un des endroits où c'est le mieux fait je trouve, et vous verrez qu'à à chaque fois qu'il y a une assertion, mmh. donc à chaque fois qu'on qu émet une idée, ils essayent de mettre à côté est-ce que ça c'est probable, c'est très probable, c'est extrêmement probable et même le niveau d'incertitude. Mmh. Donc c'est un peu imaginer comme si vous avez un curseur de crédibilité et, et ce curseur d'activité, vous pouvez le bouger. Donc, plus vous êtes sûr, plus vous allez approcher de 100%, ouais. et moins vous êtes sûr, plus vous descendez à zéro. Et après, votre niveau d'incertitude, c'est est-ce que vous pouvez le bouger plus ou moins. Donc, Donc, dans, dans le, le regard, rapport exemple, du GIEC, il nous explicite, il montre le degré de certitude et d'incertitude ouais. sur un peu tout ce qu'ils disent. Oui, ils disent par exemple, euh, est-ce que ce changement climatique aujourd'hui, on pense que c'est lié aux activités humaines Et ça, le premier rapport du GIEC, il était à 50%. Il disait, bah, vu comme ça a bougé, on était dans les années 90, là je parle. Hein, ouais. On va dire qu'on bah, ne sait pas. C'est du même ordre de grandeur que les variations naturelles. Donc, euh, c'est une chance sur deux que l'homme ait joué un rôle important là-dedans. Puis le deuxième, c'est monté à 66, etc. Et au cinquième, c'est considéré comme extrêmement probable. Donc, en science, il n'y a jamais de 100%. Mais là, ils disent, voilà, c'est plus que 99,999, <rire> enfin j'exagère à peine, pour ce truc là on a vraiment tellement d'éléments différents et de tellement d'approches différentes que c'est extrêmement haut et en plus le niveau de fiabilité de cette information est très élevé. Par contre quand ils vont dire, je vais donner un exemple au hasard, donc ça se trouve c'est un peu faux ce que je veux dire là, mais s'ils disent avec le changement climatique on va avoir de plus en plus d'ouragans, et eh ben, ils vont dire ça c'est probable. Donc ils estiment qu'il euh, y a deux chances sur trois que ce soit vrai et, et il y a comme ça des choses, il y a même des choses qu'ils considèrent improbables, il y a des choses ils disent ben ça on ne sait pas, il n'y a pas assez d'informations. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une assertion, il y a, ils essayent de mettre le niveau de probabilité et ce niveau de probabilité, il est évalué comment Il est évalué avec les éléments disponibles. Okay. D'un rapport scientifique, d'un rapport du GIEC par exemple à l'autre, vu qu'il y en a régulièrement, le prochain ça doit être 2021 je crois pour le, la partie des éléments scientifiques, eh ben, ce, ce, ce curseur il peut évoluer et même l'incertitude qu'on y attache, il peut évoluer aussi. Et du coup, c'est quoi les conséquences euh, bah, rapportées par le GIEC du réchauffement climatique qui te font penser que euh, c'est un des sujets les plus importants à adresser euh, tous ensemble et qu'il faut régler et informer le plus possible, le plus vite possible C'est quoi les conséquences qui t'ont marqué du réchauffement climatique <rire> Alors, En fait, ce qu'il faut comprendre déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de l'Élocène, donc depuis qu'on est sorti de la dernière période glaciaire, de le, le climat est resté très stable. Et la, la stabilité du climat, ça a été importante pour... Euh, pour l'émergence des premières civilisations parce que c'est important pour l'agriculture. Si euh, le niveau de votre fleuve il, il change de décennie en décennie, si euh, quand il y a des pluies ou pas ça change de décennie en décennie, vous ne pouvez pas faire de l'agriculture toujours au même endroit. Donc en fait l'agriculture a été permise par une stabilité du climat et de la même façon euh, quand on installe des villes on, on, on prévoit que l'eau de la mer ne va pas trop monter ou que… Enfin, <rire> dans le passé on a installé des villes où, où on voyait qu'il n'y avait pas des inondations tous les ans quoi, sinon on ne va pas mettre sa, sa ville ici. Et, et, et plein de choses comme ça. Donc l'infrastructure et la façon dont nos civilisations sont développées, ça dépendait d'une certaine stabilité du climat et d'un climat qui, a, qui est resté stable pendant très longtemps. Oui. Et, et, et du coup quand on déstabilise le climat, et eh bien ça va avoir des impacts assez importants. Alors on parle effectivement souvent de la température et cette température peut avoir des impacts sanitaires directs. Euh, la canicule par exemple en France en 2003 qui a un peu marqué les esprits et même quand on passe dans des périodes très chaudes, on va avoir des endroits du monde où euh, le, le métabolisme humain va être incapable de se réguler. Donc il y a des endroits, en fait il faut que ça soit très chaud et très humide. Donc il va y avoir des endroits en, en Inde, en, en Chine, etc. où il y aura des impacts directs sur les corps humains liés à la température. Ouais, Mais, il fait tellement chaud et humide que ton corps ne se refroidit plus et que c'est la merde. Ouais. En fait ce qui nous refroidit, ce n'est pas quand l'eau sort sur notre peau, c'est quand, quand cette eau s'évapore. Donc s'il mmh. y a 100% d'humidité et qu'elle ne peut pas s'évaporer, eh bien, vous avez très très chaud. Mais je pense que tout le monde le comprend, hein. si, si quelqu'un a déjà été, euh, je sais pas, dans un sauna et un hammam, ce n'est pas la même température, parce que cette chaleur humide est insupportable, parce que l'eau ne s'évapore pas. Quoi. Et, et du coup, il y a des impacts un peu directs comme ça, mais les impacts les, les plus conséquents du changement climatique, ça passe par euh, surtout la modification du cycle de l'eau. Et en fait, euh, dans un monde, alors, la modification du cycle de l'eau, c'est assez particulier, parce que déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir Il faut savoir que plus l'air est chaud, plus ça peut contenir d'eau et euh, plus il y a de rayonnement qui atteint le sol, ou plus il y a de, de puissance qui atteint le sol, plus il y a d'évaporation. Donc vous allez euh, aridifier endro certains endroits, et à l'inverse, quand il y a eu beaucoup d'évaporation et quand il pleut, il va plus pleuvoir. Donc vraiment, en première approximation, il peut y avoir des différences locales, parce qu'il y a des problèmes de, de circulation atmosphérique, de circulation atmos euh, océanique, il y a des effets des continents, mais en première approximation, euh, l'augmentation de température, ça a quoi comme effet sur le cycle de l'eau ça a tendance à, à avoir moins d'eau, il n'y en a déjà pas beaucoup, et à avoir plus d'eau, il y en a déjà beaucoup. Donc, donc ça c'est vrai <rire> géographiquement, donc, par exemple le pourtour méditerranéen, le Maghreb, l'Espagne, c'est des régions qui s'aridifient, ça va continuer de le faire, et c'est vrai aussi dans le temps. Donc euh, les endroits qui ont une saison sèche, une saison sèche et une saison humide, bah, la saison sèche est plus sèche et la saison humide est plus humide. Et là on le aussi. voit déjà par exemple avec des inondations au Pakistan ou en Inde, et ça, c'est vraiment des effets qui sont hyper importants euh, pour l'infrastructure parce qu'on parle de problèmes d'incendie quand on sèche, parce qu'on parle de problèmes d'inondation et euh, aussi et surtout pour l'agriculture qui est très dépendante de, de ces flux-là. Et, et donc de fil en aiguille, ça peut affamer des populations et avoir des conséquences de ouf bah, on, Quand on abîme l'infra avec des, des trucs extrêmes, on, on fait des, des déplacements locaux et quand on abîme l'agriculture, ouais, on, on modifie les, les rapports de, de dépendance. Quoi. Et, et donc ça fait des, des déplacements de population, ça fait des tensions et ça peut amener des choses plus graves. Euh, après on parle un peu de l'élévation du niveau des mers. Alors l'élévation du niveau des mers, ce n'est pas un raz-de-marée, hein, ça va être, être maximum 1 mètre en 2100, c'est à peu près les ordres de grandeur. Il euh, y a un truc là-dedans qu'on n'évoque pas souvent, c'est que la plupart des deltas du monde sont fortement euh, peuplés, et c'est des très grandes régions agricoles et la plupart des deltas du monde, pour des, régions qui sont, pour des raisons qui sont liées à leur formation, hein, ont une élévation des terres qui est de 1 mètre, de 2 mètres, donc là, même si vous prenez quelques dizaines de centimètres, vous pouvez avoir l'eau qui commence à grignoter ces deltas, qui est une ouais. eau salée, qui s'infiltre dans les, les trucs d'eau douce. Donc vous perdez l'agriculture, vous perdez potentiellement des villes et vous perdez potentiellement des réserves d'eau douce. Et si tu as vu ça, les inondations, tu dans la merde. Ouais, même si tu as des rentrées qui sont que ponctuelles, ben, tu commences à saler des terres qui, ser qui, qui servent à l'agriculture et ça, c'est pas terrible. Si vous regardez le delta du, du Nil depuis Google Maps, c'est vraiment frappant parce que vous voyez c est, c est, c est, ce grand triangle vert au milieu du désert et, et vous voyez toutes les populations qui, qui dépendent de ce qui pousse ici. Quoi. Donc vraiment, les, le changement climatique, ça, ça va être une longue, une longue pression comme ça qui s'applique sur les sociétés. Et euh, les sociétés, elles peuvent faire deux choses. Soit elles peuvent mitiger, on appelle ça, donc réduire les émissions. Soit elles doivent commencer à s'adapter, donc euh, à, à réfléchir à comment adapter l'agriculture, à réfléchir à comment adapter les villes. Pour des villes côtières, peut-être des dits ou, ou des choses comme ça. Et ça va être une pression qui va s'appliquer, qui va faire que soit on a moins de ressources, soit on doit dépenser des ressources, de l'activité économique, pour mettre en place des parades sur sur des, des choses qui s'accumulent. Et le changement climatique, en fait, par rapport à d'autres problèmes environnementaux qu'on peut rapidement évoquer, hein, les mmh. autres problèmes environnementaux, c'est vraiment quelque chose qui, qui est global, et ça c'est une particularité, c'est que localement, il peut y avoir des très gros problèmes de, je sais pas, de pollution, il y a des activités minières ou d'eau, quand on a plus besoin d'eau que ce qui est disponible, mais le changement climatique, c'est quelque chose qui s'exerce sur l'ensemble de la planète, même si ça ne s'exerce pas partout pareil, et même si euh, tout le monde n'est pas à la même chose en, en termes de CO2. Okay. Ça, je ne sais un pas si ça a répondu. C'est un truc hyper important, on en a, on en a pas, pas mal euh, parlé, dans, on a fait deux vidéos là, sur le site sur, euh, sur le pari de la voiture électrique et voir un petit peu les qualités et les défauts euh, des voitures électriques par rapport aux voitures thermiques. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un des trucs dont on s'est rendu compte que ça revenait parfois dans les commentaires sous nos vidéos quand on parlait un peu d'écologie, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, euh, un peu pour la plupart des gens, on mélange encore un peu euh, tout ce qui est réchauffement climatique, euh, pollution en plastique, on en parlait il y a une demi-heure, euh, quand on préparait un peu le, le truc, euh, pour beaucoup de gens, écologie égale arrêter le plastique. Euh, y a, mais il y a évidemment, effectivement, les pollutions euh, des mines, en parlais, ou euh, d Enfin, plein de problèmes comme ça, puis on a un peu de mal à voir euh, les, que les causes différentes de chaque problème, et un peu les hiérarchiser entre eux. Sachant qu'évidemment, les hiérarchiser, ça ne veut pas dire que ceux qui sont moins importants ne le sont pas, mais simplement, euh, par exemple, l'impact sur... Euh, sur l'humanité et plus largement sur, euh, sur la biodiversité et du réchauffement climatique euh, est bien plus important que euh, la question de euh, limiter rapidement le plastique et ça mm -hmm. c'est pour beaucoup de gens c'est pas c'est pas évident et, euh, et euh, ouais si, si, tu, si tu veux euh, rebondir là dessus et voir un peu euh, dans ta tête comment ça s'organise ça un peu les, les qu'est ce qui te paraît le plus important le plus urgent et comment tu te représentes un peu les choses c'est un truc qui je pense qui pourrait être, qui pourrait être intéressant Ouais, euh, ouais, effectivement, il y a souvent pas mal de, de confusions dans, dans la tête des gens et, et, et la hiérarchisation qu'ils font n'est pas forcément celle qui ressortirait de, quand on essaie de regarder ce, ce qu'en racontent les scientifiques. Et, et, et il y a même des confusions qui sont à mon avis assez gênantes quand on essaye à penser à des solutions. Et notamment une confusion qui est souvent faite et, et là on la revoit avec le coronavirus, c'est la confusion entre euh, le changement climatique et la pollution de l'air. Le changement climatique, c'est quoi C'est des modifications vraiment de notre, notre système Terre, hein, du système climatique. Donc il y a plus d'énergie sur Terre, en gros. Et ça fait fondre des glaciers, ça fait chauffer les océans, et ça a plein d'effets sur le cycle de l'eau, etc. Et la pollution de l'air, c'est quoi C'est plein de petites particules ou des gaz dans l'atmosphère qui vont avoir un impact direct, et notamment sur nos poumons. Donc la pollution de l'air, ça tue des gens. Et, et ça euh, et favorise moment... la contamination au coronavirus. <rire> J'ai vu aussi, ouais. <rire> et, et en ce moment, il et, et y, y a vraiment beaucoup de confusion là-dessus. Euh, par exemple, il y, y a des articles qui tournent sur... Euh, euh, euh, un, un, un, un paquebot de transport, ça émet plus de pollution que 3 millions de voitures. Enfin, je dis ça, je pense vous voyez l'article ouais, ouais. que... Et les gens, ils voient le titre et ils font « Ah, c'est le CO2 et c'est le changement climatique ». Et en fait, non, quand on regarde, c'est… Alors, ce truc-là en particulier, ça parle des, des, des oxydes de soufre. Et en fait, il n'y en a pas dans le carburant des voitures parce qu'on retire le soufre du carburant des voitures parce que ça posait des problèmes de pollution de l'air qu'on a essayé de régler dans les années 70. Et on ne retirait pas encore dans… Alors, ça commence à être fait pour le trafic maritime parce que le trafic maritime, en général, il est assez loin des habitations et il y a une confusion qui se fait entre pollution de l'air et changement climatique. Et en ce moment, elle est alimentée avec le coronavirus. Il y a plein de gens qui montrent qui disent euh, il y a moins d'émissions de CO2 avec le ralentissement économique, ce qui est vrai, et ils utilisent comme illustration des photos satellites qui montrent euh, soit les, les oxydes d'azote, soit les particules fines. Et du coup, bingo, allez, en plein dans cette confusion qui va continuer d'être alimentée. Donc non, il faut, faut, faut séparer les deux, et d'ailleurs, pour, voilà, pour ajouter encore de la complexité, comme ça, tout le monde sera perdu. Euh, il <rire> y a une partie de cette pollution de l'air qui sont des aérosols, donc ce n'est pas terrible pour les poumons, mais les aérosols sur le climat, ils font quoi Ils réfléchissent une partie du rayonnement. Donc ça veut dire que les aérosols qui nous niquent les poumons, en fait, ils refroidissent un peu le climat. Mais, mais, mais quand on émet du CO2, ça reste dans l'atmosphère pour des siècles, au moins une partie pour des siècles, et euh, ces aérosols, quand on les émet, soit nous, soit des feux de forêt, soit de la poussière, soit la pollution des voitures, ou, ou, ou des usines au charbon, donc ça émet ces aérosols, et là par contre, suivant la façon dont c'est mis dans l'atmosphère, ça reste quelques semaines à quelques mois, ou quelques années quand vraiment tu as un gros volcan et que tu arrives à taper la stratosphère. Et, et du coup, ça, ça, fait, ça réfléchit une partie de réellement et ça apporte un, un petit bouclier à la Terre, si vous voulez. Donc le ralentissement du coronavirus, il fait quoi il, il, il fait qu'on émet un peu moins de CO2 dans l'atmosphère, mais ça, ce n'est pas très important. Ce qui compte pour l'atmosphère, c'est la concentration en CO2. Et vous comprenez bien que si on émet 30% de moins pendant 3 mois, ça ne change rien que la courbe elle va continuer de grimper comme ça. Quoi. Ce qu'il faudrait, c'est émettre de moins en moins et réduire vraiment pas mal. Par contre, effectivement, sur les particules fines, etc., il y, y a un effet qui est notable et qui se voit depuis l'espace. Et, et, et si on s'amusait à faire le calcul, je ne sais pas ce qu'il emporterait. Peut-être que on, ce qu'on devrait voir, s'il n'y si avait que ces effets, hein, parce que le système climatique est très complexe, mais s'il n'y avait que ces effets, peut-être ce qu'on devrait voir aujourd'hui, c'est une accélération du réchauffement climatique parce qu'il n'y a plus euh, ces aérosols. Donc et voilà, on est bienvenue dans la complexité de tout ça. On, on est d'accord, aérosol égale particules fines égale simili-poussière dans les combustions. C'est ça que tu veux dire par aérosol Ouais, les, les aérosols, c'est quoi En fait, c'est un truc physique, les aérosols, c'est euh, des petites gouttelettes ou des petites particules en suspension dans l'air. Donc okay. une bombe aérosol, elle fait ça, elle fait des petites gouttelettes en suspension dans l'air. Okay. En, en gros, euh, les, les, la pollution émienne, elle, elle crée deux euh, grandes catégories d'aérosols qui sont les particules fines. Donc là, c'est des petits, des petits bouts solides quoi, en suspension dans l'air. Et puis on, on émet certains gaz soufrés, et ces gaz soufrés qui sont émis aussi par les volcans, ça fait des petites gouttelettes d'acide sulfurique assez haut dans l'atmosphère, et ces petites gouttelettes, ça réfléchit le soleil. Okay. Et quand ça redescend, ça fait des pluies acides. Et, et, donc, et donc, voilà, donc, pollution de l'air, euh, changement climatique, c'est deux problèmes différents. Et des fois, vous avez des arbitrages assez compliqués à faire là-dessus. Par exemple, le diesel, on sait que pour la pollution de l'air, c'est pas terrible. Mais en fait, par kilomètre, vous émettez moins de CO2. Donc pour le climat, c'est meilleur. Sauf que là, politiquement, vous devez faire un choix entre des impacts qui sont sur le long terme et un peu partout, et des impacts qui sont sur la santé et qui s'expriment à court terme et autour. Donc politiquement, c'est plus facile d'agir sur quelque chose euh, qui, qui a un impact plus direct, y compris sur la santé. Et ce qui fait que euh, ça fait des arbitrages qui sont compliqués entre des problèmes environnementaux qui sont là différents, et des échelles de temps qui sont différentes, et, et des échelles géographiques qui sont différentes. Après, le, le diesel émet moins de CO2 que l'essence, mais la magnitude, la différence, elle n'est pas énorme. Ce n'est pas 70% de moins non plus. Elle n'est pas si mal parce qu'en parce qu en fait, un, un moteur diesel a un meilleur rendement énergétique. Et, et, en, et en plus, euh, même si on regardait le CO2 par joule, il est moins dans le cas du diesel. Ça, ça, ça se regarde, hein. ça peut se mmh. regarder, mais je dirais que c'est de l'ordre de... De toute façon, on le voit même quand on roule en diesel, on consomme moins de litres ou 100 km mmh, que… Bien sûr. Et, et je, je dirais qu'elle qu est quand même de l'ordre de 10-20% facilement, hein, la, la, la différence de CO2 par kilomètre. Faudrait vérifier, je n'ai pas les chiffres en tête, mais, mais ça se trouve facilement pour le coup. Sur Beaucoup cette plus facilement là. pour les particules fines parce que ça ne dépend pas des filtres et tout. C'est juste euh, la combustion de, de ce truc-là. Oui. Euh, donc voilà ce, ce type d'arbitrage. Et effectivement, y a, y a, alors, ce qui ressort vraiment de la littérature, où on voit des scientifiques qui appellent, qui font des... Enfin, qui, qui signent des, des appels à l'action et tout, c'est souvent le changement climatique et euh, la perte de biodiversité. Alors la perte de biodiversité, c'est même à cause de ces impacts sur les sociétés humaines. Hein. Ce n'est pas juste parce qu'on veut sauver les pandas, c'est parce que ça va avoir des impacts sur nos sociétés qui seront assez forts. Et, et c'est un peu la même logique, c'est euh, deux problèmes qui sont plutôt globaux et qui s'expriment sur ces, des temps assez longs, donc qui nous engagent sur vraiment du long terme, qui vont appliquer des pressions de plus en plus fortes et qui vont avoir des impacts assez graves. Et, et derrière, il y a des problèmes de pollution, euh, Qu'est-ce qui est mis souvent en avant je vais, je vais essayer d'en choisir un dont on parle peu. Euh, on pourrait parler par exemple de d'eutrophisation. Voilà, un mot que la plupart des gens vont entendre sans doute pour la première fois. <rire> non, on en a parlé pour les bagnoles électriques. Pour ah, c'est pas que sur le climat. C'est <rire> bien, bien rapidement. Ouais. Donc l'eutrophisation, c'est quoi en gros, il y, a, il y a des nutriments qui sont indispensables à, à la vie. Alors, vous le savez, le carbone, c'est indispensable à la vie, mais il y a aussi euh, l'azote et le phosphore. Et on a tous de l'azote et le phosphore dans, dans, dans le corps, mais les plantes aussi, les autres animaux aussi. Et, et donc, c'est bien quand on en met plus. Et du coup, on en met plus dans l'agriculture pour avoir de, de plus gros rendements. Mais s'il y a un peu trop de ces nutriments qui se retrouvent dans les eaux douces, par exemple, ou les eaux côtières, parce que c'est là qu'on voit apparaître ces phénomènes, eh bien, ça fait qu'il y a plein, plein d'algues qui se développent. Alors, ça peut être bien, hein, ça fait plus de vie. Sauf que euh, ces algues, quand elles meurent, euh, elles vont pourrir, elles vont prendre l'oxygène du milieu. Et si on continue comme ça, si ça va assez loin, on rentre dans des milieux qu'on appelle anoxiques, parce qu'ils n'ont plus d'oxygène, et du coup, ben, s'il n'y a plus d'oxygène, ce qui était là avant, ça, ça meurt. Il y a des bactéries qui peuvent se développer sans oxygène, qui ont tendance à, à sécréter des toxines pour garder ce milieu pour eux, et notamment euh, la, la toxine botulique, ça vient de ces bactéries-là par exemple, qui est la toxine la plus dangereuse pour l'homme, je crois. En termes de, de grammes pour tuer quelqu'un, c'est ce qui se fait le mieux. Et... Euh, et du coup, vous avez comme ça des zones mortes qui se mettent en place, qui peuvent être assez grandes. Et donc ça, c'est une forme de pollution qui est liée à certains usages agricoles, qu'on voit assez bien. Hein, si vous Et prendez... en gros, c'est le truc vert qu'il y a sur les rivières. Ouais. Sur... ouais. Ça, peut être des... Alors, ça commence souvent par des lentilles d'eau. Petite... Et ça, ça couvre déjà toute la lumière. Donc, si en dessous, ça commence à être mal. Et puis, ça peut être les algues vertes en, en Bretagne aussi. Ouais. Et si vous regardez des endroits comme la mer Baltique, la mer Baltique, il y a, il y a pas mal de l'Europe qui jette dedans. Il y a la Scandinavie une partie de l'Europe. Et en fait, elle est assez fermée. Donc il y a des problèmes de concentration de nutriments. Et sur Google Maps, ça se voit, il faut, faut passer au bon moment, parce qu'il y a deux, trois grosses périodes dans l'année où on le voit, on appelle ça des blooms malguales, et vraiment, vous voyez qu'elles changent de couleur, parce qu'il y a des algues qui se développent. Et si on continue comme ça longtemps, on, on détruit le milieu en fait, en, en retirant l'oxygène. Et ça, quand vous regardez euh, la littérature, l'eutrophisation, c'est un problème assez grave. Alors pourquoi c'est un problème grave Parce que ça impacte la biodiversité. Donc on revient à nos deux grands problèmes, mais, mais c'est un truc euh, qui est pas mal discuté. Et sur lesquels on essaye de limiter les intrants agricoles, de les mettre au bon moment et de mieux gérer aussi nos effluents, euh, que ce soit enfin, nos, nos eaux usées, à la fois nos excréments. Et à un moment, il y avait des problèmes, par exemple, parce qu'on mettait du phosphore dans les lessives pour blanchir, il me semble. Et ce phosphore se retrouvait dans les eaux douces et provoquait des problèmes de trophisation. Ah ben et et si, vous voulez, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez regarder. Moi, il y a, il y a une façon de voir ces problèmes environnementaux que j'aime bien, qui s'appelle les limites planétaires. Euh, C'est des scientifiques qui ont essayé de voir quelles sont euh, les limites de la planète à ne pas franchir. Quoi. Donc en fait, ils essaient d'identifier les grands problèmes de pollution. Euh, un qu'on pourrait parler aussi, c'est le problème du trou dans la couche d'ozone, euh, qui concernait, qu'on a à peu près réglé, sauf que la Chine recommence à, à émettre des CFC, mais, mais qui était, euh, cette couche d'ozone, en gros, elle nous protège de certains rayonnements ultraviolets qui sont quand même vraiment, vraiment pas terribles. Et, et du coup, on émettait des gaz qui détruisaient cette couche euh, et avec ce qu'on appelle le protocole de Montréal, on a décidé d'en produire de moins en moins. Et donc, d'un point de vue, euh, qu'est-ce qu'il faut éviter de détruire pour les sociétés humaines Il y a cette couche d'ozone, entre autres, à protéger. Ok. Et euh, bah, du coup, là, moi, j'aimerais passer à une question qu'on a reçue euh, dans le sondage qu'on a fait sur le groupe Osons Comprendre les membres. C'est une question de Quentin. Euh, il se demande, euh, c'est une question qui concerne le climat. Il, il voulait aimerait savoir comment tu imagines que sera le monde en 2050 Quelles sont les trajectoires climatiques euh, bah, sur lesquelles nous sommes Et euh, qu'est-ce euh, qu qu'il faudrait faire euh, bah, pour éviter euh, cette trajectoire euh, probablement catastrophique en 2050 ah oui. Euh, bah c'est une question compliquée parce qu'il y, y a pas mal d'incertitudes, on a des incertitudes sur la façon dont le climat va se comporter, notamment sur ce qu'il peut y avoir comme boucle de rétroaction, etc. C'est quoi donc, une boucle de rétroaction alors, alors, Très bonne question. Euh, une rétroaction c'est juste quelque chose qui est rétroaction, donc qui, va qui va agir en retour sur sa cause. Donc il euh, y a deux possibilités. Traduit. <rire> euh, donc, si par exemple euh, euh, on a un, du réchauffement qui provoque plus de réchauffement, euh, on, on parle de rétroaction positive parce qu'on agit en retour sur la cause en l'amplifiant. Et un okay. exemple, l'exemple typique qu'on donne, c'est il euh, y a une partie du rayonnement solaire qui ne va pas réchauffer la Terre parce qu'il est réfléchi par l'espace. Typiquement sur la banquise, c'est une grande étendue glacée, et euh, du coup il y a du rayonnement qui est directement réfléchi et qui ne réchauffe pas la Terre. Si parce la que Terre est, est plus chaude, D'accord parce qu'elle est blanche la banquise. Oui parce qu'elle est blanche, donc euh, vous le voyez si vous faites du ski à la montagne, vous allez bien bronzer parce que vous prenez l'ensoleillement direct et en plus vous prenez ce qui est réfléchi par la neige. Et, et du coup ben, si on commence à fondre euh, cette banquise, il va y avoir moins de rayonnement qui est réfléchi, donc on prend plus de rayonnement solaire, donc on chauffe davantage, donc on chauffe davantage de banquise. Et ça, c'était des rétroactions. Et donc il y a moins de banquises et, ah, et, et ça davantage et ça s'emballe en fait. Voilà. C'est un peu comme un cercle ça... vicieux, ta de rétroaction. Ça s'amplifie parce qu'au bout d'un moment, faut... on va finir par s'arrêter, par exemple quand il n'y a plus de banquise, mais on peut aussi s'arrêter avant pour des raisons physiques. Mais en tout cas, on amplifie ce qui a causé le changement. Okay. ça, on, a... on parle de rétroaction positive. Et en fait, dans le climat, il y a plein de choses comme ça qui sont interconnectées. Et euh, il y a des choses où on a plus d'incertitudes que d'autres. Par exemple, si on a encore pas mal d'incertitudes sur euh, l'évolution de la couverture nuageuse avec euh, le changement climatique. Et donc, on, ces incertitudes font que même si on connaissait parfaitement la, la concentration en CO2 de l'atmosphère et des autres gaz à effet de serre en 2050, eh bien on ne connaîtrait pas parfaitement les températures qui, qui y sont associées. Et en plus, parce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, s'il y a un volcan qui pète entre temps, ça a aussi un impact sur le climat. Oui, bien sûr. Et, et du coup, ça c'est une incertitude en, en connaissant les causes, et, enfin en connaissant par exemple la concentration en CO2, et sauf que la concentration en CO2 en 2050, on ne la connaît pas non plus. Et là, il y a les incertitudes qui sont liées à nous, qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2050 et, et après, la difficulté quand on se place sur un, un horizon temporel comme 2050, c'est que si on regarde les différents scénarios, en fait, ils commencent à diverger, euh, enfin, plus on s'éloigne dans le temps et, et, et plus ils se séparent. Quoi. Et en 2050, ces différents scénarios, ils ne sont pas encore tant séparés que ça. Alors, pour deux grandes raisons, il euh, faut bien comprendre que ce qu'on émet aujourd'hui comme CO2, ça va, direct, enfin, ça va se mettre dans l'atmosphère, ça va bloquer un peu plus de chaleur, donc ça va participer à ce réchauffement. Un oui. peu comme si vous allumiez votre radiateur. Mais quand vous allumez votre radiateur, euh, c'est pas pour ça que la température de la pièce elle monte directement à la température souhaitée. Donc en fait, ça continue d'accumuler de la chaleur sur un temps assez long. Et pareil, quand on émet du CO2, ça chauffe immédiatement, euh, mais ça continue d'accumuler de la chaleur sur un temps assez long avant d'avoir un nouvel équilibre. Donc okay. aujourd'hui, pourquoi le climat se réchauffe euh, c'est à, à cause des émissions de CO2 qu'il y a eu hier, mais également celles qu'il y a eu avant-hier, et en gros jusqu'à il y a 30 ou 40 ans. Donc en fait, le réchauffement jusqu'en 2050, il dépend de ce qu'on va faire jusqu'en 2050, mais aussi d'un peu ce qu'on a fait avant. Donc ça, c'est, vous voyez, il y a une inertie qui complique les choses, et évidemment il y a une inertie qui est liée au pilotage socio-économique de nos sociétés, et au fait qu'on ne peut pas dire « demain, les gars, vous arrêtez le pétrole complètement ». Parce que euh, les gens, ils en ont besoin pour se chauffer, pour se déplacer, pour avoir l'activité économique. Donc il y a deux inerties, un hein, qui est lié au système climatique et un qui est lié à notre système. Et c'est pour ça que quand on regarde les différents scénarios, plus on s'éloigne dans le temps, plus ça se sépare. Donc, les différents scénarios, plus... c'est des scénarios d'émissions. C'est ouais, à, à quelle vitesse on baisse nos émissions ouais. de gaz à effet de serre. Exactement. Et du coup, il y en a qui vont vite, il y en a qui vont un peu moins vite, il y en a qui ne baissent pas du tout. Et tu es en train de dire que l'effet de scénarios qui baissent très rapidement ou de scénarios qui ne baissent pas du tout sur le climat, euh, on ne voit pas trop la différence entre ces deux scénarios en 2050, parce qu'il y a des grosses inerties, c'est ça que tu viens d'expliquer. Oui, ouais, c'est ce que je viens d'expliquer. Après, il okay. y a même des scénarios qui font des hypothèses très optimistes, par exemple qu'on trouve des technos qui permettent de retirer du CO2 de l'atmosphère, c'est bien sur le papier, après il faut le faire dans la réalité, et, et effectivement, plus on va loin, en, en, en 2100, si on regarde ces différents scénarios, on pourrait descendre un peu par rapport à aujourd'hui dans des scénarios qui sont technologiquement hyper optimistes, ou aller vers des trucs à 5-6 degrés, voire même certains extrêmes qui sont au-delà. Au et si ces mêmes scénarios, on les regarde en 2050, en gros, on est entre 1 et 2 degrés. Si on continue okay. comme ça, en 2050, on est un peu au-dessus d'un 5. Okay. Et juste pour que les gens se représentent, euh, on en parle de temps en temps, mais 5-6 degrés, c'est vraiment énorme. Quoi. Pas, ça n'a rien à voir avec la température perçue qu'on peut avoir dans non. une journée où il fait plus ou moins 5-6 degrés. 5-6 <rire> degrés en moyenne de plus à l'échelle de toute la Terre sur une année, c'est une différence vraiment, vraiment énorme. Oui, on donne souvent, pour donner un repère, que c'est la différence entre aujourd'hui et une période glaciaire. Et si des gens ont vu l'âge de glace, voilà, ils peuvent se faire une idée. Donc une période glaciaire, il y avait plein de glace partout. Et il y avait tellement d'eau dans les glaciers que le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Vous fouiez... Vous fouiez... 120, 120 mètres 120 mètres, oui. Sachant que dans l'autre sens, si on prend 5-6 degrés, on prendra moins de niveau des mers, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de glace. Et en fait, comme temps glace... Comme au fur et à mesure que tu t'éloignes du pôle, tu as, as plus de bandes de terre, tu peux foutre plus de glaçons. Quoi. Okay. Donc euh, ce qui nous reste à, à dégeler est moindre. Mais 120 mètres plus bas, ouais. ce qui veut dire qu'en en fait, de la Manche n'existait pas, c'était de la terre, et on pouvait passer à pied en Angleterre. Donc euh, on est peut-être content de les avoir ces 120 mètres, comme ça ils peuvent partir. Mais... <rire> bah attends, on, on perd en bataille navale, hein. ça ne nous a pas réussi, Waterloo. <rire> ça se non, trouve à pied, ça marchait mieux. C'est ouais, exactement. Exactement, donc euh, ce n'était pas une île, donc ça, ça fait vraiment des différences assez importantes. Okay. Et, là, Et en plus, pour... même quand on regarde dans le passé, il y a eu des périodes hein, plus chaudes, plus froides, etc. Et quand on regarde, en fait, là on peut appliquer euh, une des autres informations que les gens ont en tête maintenant avec le coronavirus. Je pense qu'ils ont tous compris que ce qu'on essayait de limiter, c'était la vitesse de, de propagation pour rester en dessous de ce qui est supportable pour les hôpitaux en termes de, de soins. Quoi. Et il y a une autre notion sur le changement climatique qu'on a du mal à faire passer, c'est que la question, ce n'est pas juste combien de degrés on va avoir et ce que ça veut dire pour la Terre, c'est aussi quelle est la vitesse de cette transformation. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Alors, c'est assez compliqué d'essayer de se faire une idée sur euh, euh, à quel point nos sociétés peuvent s'adapter à ce changement et où, où on devrait vider, viser en vitesse. Mais si vous voulez un exemple qui est plus facile à percevoir, on peut regarder comment le vivant s'adapte au changement climatique. Parce qu'en fait, il y a plein d'espèces autour de nous qui ont déjà eu des changements de 4-5 degrés, parce qu'en fait, elles étaient déjà là pendant les périodes glaciaires. Okay. Et en fait, qu'est-ce qu'elles faisaient ben, Elles suivaient leur optimum climatique. Donc pendant la dernière période glaciaire, quand il y avait, quand il y avait de la glace sur le Danemark et les Pays-Bas, ben, les rennes, ils étaient où Ils étaient au niveau du massif central. Et au fur et à mesure que ça se réchauffe et que le front des glaciers recule, ben, les rennes, ils vont dans la toundra, et maintenant, ils sont en Norvège, ils sont en Russie. Et, et, et le problème, c'est qu'elles se déplacent avec euh, le climat qui leur est propice, et ce déplacement il est limité, donc un renne, ça va, ça gambade, mais un chêne, ça a un peu plus de mal à se déplacer, et donc un chêne, si le changement climatique il va trop vite, il, il peut pas, il, il va pas muter hein, pour s'adapter à, à la température ou à la pluviométrie à cet endroit-là, il veut rester à l'endroit où la température, la pluviométrie lui est adaptée, sauf que si cette zone se déplace trop vite, il ne peut pas suivre, et il disparaît, parce qu'il est incapable de s'adapter. Donc là, il y a cette logique de vitesse, et si on veut que... La... En fait, pour la biosphère, mmh. ce qui va se passer, euh, vraiment pour la biodiversité, c'est il va y avoir deux grands cas. Soit c'est un milieu naturel qui va complètement disparaître avec le changement climatique, donc on peut imaginer la banquise, si on continue comme ça. Donc les animaux qui vivent en dessous et au-dessus de la banquise, ben, c'est fini les gars, il n'y a plus de banquise. Euh, soit ils restent dans leur zone optimale. Et pour rester dans leur zone optimale, ce qui va jouer, c'est leur capacité à se déplacer par rapport à la vitesse du changement. Et, et aujourd'hui, a pas, pas mal pour de plantes... De quoi est-ce qu'il y a de la place pour eux dans leur zone optimale Parce Ah oui, si aussi, tu descends et que tu as des villes et que tout d'un ouais, coup, boum, ouais. c'est New York, bah, ouais. tu, le règne il ne peut pas squatter New York. Tu vois. Exactement. Enfin, donc, ou l'inverse. Enfin... Et, et ça, c'est un problème. Pour la biodiversité, le premier facteur, c'est vraiment l'usage des sols. Donc le, le fait qu'il n'y a plus trop de place pour la nature et qu'on grignote tout. Et, et donc, effectivement, s'ils arrivent à se déplacer assez vite, se pose la question de est-ce qu'on s'est pas mis à leur place Mais il y a aussi la question de s'ils n'arrivent pas à se déplacer assez vite, et là, ils sont foutus qu'on soit à leur place ou pas. Et, et ça, pour, pour certaines espèces et notamment toutes les plantes, en gros, le changement climatique en cours est beaucoup trop rapide. Et en fait, par rapport à une période glaciaire, aujourd'hui, on est plus de 20 fois plus rapide. Et même quand on regarde dans le lointain passé, il y a toujours des questions qui se posent, parce que quand on regarde dans le passé, on le fait indirectement, et on regarde des choses qui font des moyennes temporelles. Donc, on peut rater s'il y a un changement qui est vraiment brutal. Mais avec ce qu'on connaît aujourd'hui, le changement climatique en cours, il paraît beaucoup, beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a observé dans le passé. Et déjà, ces transitions de période glaciaire à interglaciaire étaient très, très, très rapides par rapport à, à, à ce qu'on peut observer sur des temps géologiques. Donc si je, si je la capacité d'adaptation du vivant et même la nôtre va dépendre de la vitesse à laquelle tout ça change. Juste pour un petit peu souligner, parce que je pense que c'est un point vraiment important que tu as fait là et je pense que ça vaut le coup d'appuyer de, dessus, c'est qu'effectivement la manière dont le réchauffement climatique va impacter la biodiversité, c'est principalement comme ça, c'est principalement en faisant changer trop vite les environnements dans lesquels des espèces vivent pour qu'elles puissent se déplacer là où euh, là où l'environnement continue à ressembler à leur manière de vivre. Ouais. Et, et souvent quand on réfléchit à la biodiversité, on pas c'est pareil c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de confusion. Et tu l'as évoqué en deux secondes, mais effectivement aujourd'hui pour l'instant c'est pas le ces effets du réchauffement climatique sont encore très limités. Et aujourd'hui euh, le gros gros gros problème numéro un pour la biodiversité pour le moment c'est effectivement le, le L'usage des sols, c'est le fait d'avoir des soit des sols complètement bétonisés, des villes, etc. Euh, soit, des, soit des sols euh, euh, qui euh, sont beaucoup moins riches en vie parce qu'on blinde de pesticides, par exemple, euh, et que du coup c'est moins propice à la vie des vers de terre et de tout l'écosystème de champignons, d'oiseaux, etc. qui oui. vivent autour. Ouais, c'est vraiment, vraiment le changement d'usage de des sols qui est aujourd'hui la première pression pour la plupart des écosystèmes alors c'est même pas tellement les villes c'est surtout l'agriculture, hein. c'est là qu'on utilise le plus de surface parce que nous, chacun d'entre nous on a besoin de, de plus d'hectares pour se nourrir que pour se loger, quoi, pour aller vite mmh. et, et du coup ça c'est vraiment la première pression et après il y a certains écosystèmes particuliers qui vont souffrir plus de certaines choses par exemple, un des trucs moi, qui m'affecte le plus personnellement, si on veut parler un peu de sentiment c'est la disparition des récifs coralliens d'eau chaude parce que euh, je suis né dans un monde où ils étaient encore plus là et j'ai de bonnes chances de mourir dans un monde où il y en a vraiment pratiquement plus. C'est un des trucs qui est vraiment très très sensible. Et, et ça, ça va être surtout euh, le réchauffement climatique, soit directement, soit indirectement, via, par un autre problème qu'on appelle l'acidification des océans, qui est lié en fait au fait que quand on émet du CO2, il y en a une partie qui se dissout dans les océans, et par des équilibres physico-chimiques, ça acidifie. Et en fait, pour les organismes qui ont besoin de faire du calcaire comme les coraux, ben, ils ont plus de mal à faire du calcaire, et du coup ils souffrent. Et les coraux, ça souffre d'élévation du niveau des mers, du réchauffement des eaux et de l'acidification. Et en fait, les coraux, c'est des organismes assez vieux, hein. quand on regarde dans les fossiles, on a eu des états de la Terre où ils étaient beaucoup, où ils étaient beaucoup plus chauds et en fait ces coraux étaient plutôt au niveau de l'Antarctique ou du pôle Nord. Et au fur et à mesure que la température changeait, ils se déplaçaient sur Terre. Mais là, ça va beaucoup trop vite. Et c'est pareil pour l'acidification, il y a des phénomènes qui ont tendance à stabiliser cette acidification, des phénomènes physico-chimiques dans les océans, sauf que les échelles de temps sont plus de l'ordre du millénaire ou de la dizaine de milliers d'années. Et là, c'est beaucoup trop rapide ce qu'on ajoute dans le CO2, dans, euh, comme CO2 dans les océans. Je viens il de penser un truc. de baisser, euh, de baisser au max euh, la vitesse. Réduire, bah, réduire la, réduire hein. la quantité ouais. euh, de, de CO2 qu'on émet. Même si on imagine un scénario où on émettrait les mêmes quantités, ouais. euh, la façon dont on l'émet dans le temps fait une grosse différence. Ouais. Et du et coup, c'est -ce comment on fait Comment on fait pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet C'est quoi les trucs que tu préconises, les trucs auxquels euh, bah, il faut être attentif euh, Qu'est-ce qu'on doit traquer Est-ce qu'il faut baisser notre consommation d'énergie tout court Est-ce qu'il faut substituer Qu'est-ce qui te paraît être prioritaire en France et dans le monde Ah, Grande, grande question. C'est euh, très prétentieux, je vais dire un peu ce que je pense. mais. Mais je prétends euh, pas avoir toutes les solutions. Il vaut mieux que euh, des gens euh, pensent des trucs et des solutions, sinon on est dans la merde, du coup. <rire> Donc vraiment... C'est ton tour. <rire> ouais. sur le changement climatique, il y a pas mal de trucs qui jouent, mais en première approximation, ça va être les émissions de CO2. Et les émissions de CO2, il va y avoir par exemple un peu de déforestation, etc. Mais en première, appro en première approximation, c'est surtout la combustion de ressources fossiles. Et aujourd'hui... Le, euh, le charbon, le pétrole et le gaz. Euh, pardon C'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz. Ouais, le charbon Des fois est nous on dit ressources trop... fossiles c'est parce qu'on a tout le temps le nez dedans etc mais c'est pas forcément évident <rire> et du coup c'est pour ça que je précise. Donc le, le charbon qu'on utilise encore pas mal pour produire l'électricité plus qu'on le pense hein, c'est pas du tout l'énergie de la révolution industrielle c'est encore un truc qui est euh, énormément utilisé aujourd'hui euh, et, et là j'ai regardé il y a pas longtemps par curiosité et... Je crois dans les années 80, c'était 40% de la production électrique mondiale qui était faite avec le charbon. Et aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Ouais, et entre temps. 38 ou un truc comme ça. Ouais, d'accord, mais t'es pas loin de 40. Ah ouais, ouais, grave, grave. Ça n'a pas trop bougé. Le, la proportion n'a pas, a, a pas trop bougé. Et puis, par contre, vu qu'on utilise beaucoup plus d'énergie, la conso totale d'énergie a augmenté. Donc, la conso totale de charbon a augmenté. Et donc, euh, le charbon, voilà, re retenez-le, ce n'est pas l'énergie d'hier. C'est une énergie qui est encore utilisée aujourd'hui et qui sera encore utilisée quelques temps parce que. Parce que notamment il y a beaucoup de centrales au charbon dans le monde et notamment en Asie qui ont moins de dix ans et on ne construit pas une centrale pour dix ans. Et en fait ce système énergétique, il faut comprendre que c'est d'énormes flux de matière, c'est d'énormes quantités de matériaux et ce n'est pas le software de nos sociétés quoi, c'est vraiment l'hardware et ça ne change pas en 30 secondes. Donc ces transformations dont on parle ici vont être hyper longues et la première priorité c'est de compresser euh, ces ressources fossiles, donc charbon, pétrole, gaz. Euh, pour l'électricité on utilise du charbon et du gaz, très peu de pétrole. Et le charbon émettant plus pour produire une certaine quantité d'électricité que le gaz, c'est le charbon euh, qu'il faut réussir à, à, à diminuer le plus rapidement possible. Et le problème, c'est que ces énergies, en fait, on l'utilise pour tout, hein, le, le pétrole pour se transporter, pour transporter nos biens, et, et dans tout ce qu'on a comme matériaux autour de nous, il euh, y a eu besoin d'électricité, il y a eu besoin d'énergie, il y a eu besoin de chauffer, et du coup, il euh, y a eu besoin de ces ressources fossiles. Alors en France, on, on a une énergie qui est une électricité qui est moins décarbonée avec, euh, avec le nucléaire, enfin, qui est, est dé vrai. plutôt décarbonée avec le nucléaire, le nucléaire qui émet peu de CO2 par, par quantité d'électricité par kilowattheure. Mais euh, l'électricité c'est pas l'énergie. Et en fait on a besoin de pas mal d'énergie pour se transporter, on a besoin de pas mal d'énergie pour se chauffer. Et si vous, vous amusez à compter vraiment l'énergie, l'énergie ça se compte en joules normalement en, en physique. Et si vous comptez les usages d'énergie qui est en France en joules vous verrez que ce qu'on appelle les usages propres de l'électricité, par exemple s'éclairer ou regarder cette vidéo sur Internet, ça vous ne pouvez pas le faire avec de la chaleur, quoi. vous avez besoin d'électricité, et eh bien ça, ça représente à peu près 15% de l'énergie que vous avez utilisée. Donc et le reste, euh, c'est des trucs, par exemple c'est la chaleur, en fait si vous regardez pour une personne, l'essentiel de l'énergie qu'elle va consommer, si on regarde vraiment en joules, c'est de la chaleur quand elle prend sa douche, quand elle se lave les mains, quand elle fait la vaisselle, et surtout quand elle se chauffe en hiver. Oui mais Alors, euh, pas... on peut générer de la chaleur avec de l'électricité on peut faire de la chaleur avec de l'électricité. Après, il euh, y a une distinction qui est un peu compliquée à comprendre là-dedans, c'est que euh, quand on regarde un joule de chaleur entre guillemets et un joule d'électricité, ça n'a pas ça a pas la même qualité. Ouais. Ça peut pas et rendre la, la même. Faut la convertir. Sorte. Faut la convertir, mais en, en gros, avec un joule d'électricité, vous pouvez vous chauffer, vous pouvez allumer cette lampe, vous pouvez faire tourner votre frigo, vous pouvez faire avancer une voiture électrique. Euh, avec un joule de chaleur, on ne pouvait pas faire tourner votre ordi ou votre frigo. Ou alors, il faut qu'elle soit vraiment très élevée et il vous faut un système pour transformer. Mm. Et du coup, euh, la chaleur, c'est un peu une, une énergie de mauvaise qualité. Quoi. Alors que l'électricité, c'est une énergie de bonne qualité avec laquelle vous pouvez faire n'importe quoi. Mm. Et du coup, coup, effectivement, on peut utiliser l'électricité pour chauffer avec un, un grippin. Et mm. ce qu'on qu peut faire de mieux, c'est utiliser ce qu'on appelle... Euh, une pompe à chaleur, et dans ce cas-là, avec un joule euh, d'électricité, vous avez trois joules de chaleur, parce que vous arrivez à l'extraire de l'environnement. Et ça, ça ne contredit pas la conservation de l'énergie, c'est parce qu'en quelque sorte, ce n'est pas la, la même qualité. Quoi. Je ne sais pas comment le dire, plus, <rire> plus ça va être les mains que ça, euh, sans vous faire de la thermo, mais, mais voilà. Bah mais en fait, derrière ça, il y a l'idée qu'on utilise de l'énergie bah, pour chauffer, surtout du gaz, pour se déplacer, surtout du pétrole, et... Et, euh, et sous forme d'électricité qui a été produite avant, beaucoup au charbon, au gaz, et puis euh, parfois au nucléaire, au barrages ou, euh, ou aux énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Mais en gros, la, la grande idée de la transition énergétique, même si ce n'est pas que ça, c'est de, de décarboner l'électricité, donc de produire de l'électricité, avec euh, soit des, des barrages, soit du solaire, de l'éolien ou du nucléaire, euh, qui émettent très peu de CO2, pour avoir cette électricité dont tu, tu, tu nous expliques que justement, euh, elle peut servir pour les trucs qui ont spécifiquement besoin d'électricité, mais qu'on pourra aussi s'en servir pour décarboner en partie des secteurs qui aujourd'hui fonctionnent, bah, c'est le cas des voitures électriques, aujourd'hui c'est du pétrole, si demain c'est électricité, ça permet d'utiliser de l'électricité comme, euh, comme, ouais. euh, comme vecteur de, de énergétique pour le transport. Et de la même ouais. manière, euh, les pompes à chaleur, ça permet de transformer de l'électricité euh, en chaleur, euh, du coup, sans, sans passer par un, un, un réseau de gaz par exemple. D'où l'idée que, que, que faire la transition électrique, ce n'est pas juste pour décarboner l'électricité, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup, mais c'est aussi un levier important pour pouvoir décarboner toute l'énergie en général. Exact. Euh, ouais, c'est important de le dire. En, en fait, si on veut vraiment schématiser, on, on pourrait dire qu'il y a trois grands postes de dépenses. Il, il y a les usages qui sont propres à l'électricité, il y a le transport qui aujourd'hui est beaucoup de pétrole, et il y a la chaleur qui aujourd'hui, euh, pas mal de gaz et un peu de fioul. Et en fait, effectivement, on peut voir soit ces problèmes séparément. Par exemple, euh, je pourrais décarboner ma production de chaleur en, en, en brûlant du bois. Si vous regardez souvent les, les classements de transition énergétique, le premier, souvent, très souvent, c'est la Suède. Et la Suède, elle a fait quoi bah, Elle a un peu comme nous. Elle a nucléaire, hydroélectricité pour son élec. sauf qu'elle a plus d'hydro que nous en proportion, mais c'est parce qu'elle n'a pas la même topographie. Et ensuite, elle s'est dit, bah, je vais essayer de faire ma transition, donc je vais attaquer les endroits euh, où j'émets du CO2. Donc, ils n'ont pas attaqué l'électricité. Et comme la, la production de chaleur, c'est plus facile que les transports, ils sont surtout intéressés à la production de chaleur. Et eux, ils ont fait leur transition en passant pas mal par la biomasse, par des réseaux de chaleur, par de la combustion de déchets et ces choses-là. Donc, en fait ils, ont fait, ils ont attaqué ce secteur séparément. Il y a une autre façon de voir les choses qui est que si on a une électricité qui est décarbonée, avec l'électricité, on peut décarboner la production de chaleur et les transports. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Mais en particulier pour la production de chaleur, il y a des moyens renouvelables qui ne passent pas par, pas par l'électricité, je ne sais pas, du solaire thermique ou de, la, ou de la biomasse. Mais en tout cas, quand vous voulez faire votre transition en électrifiant la production de chaleur et les transports, il faut faire bien attention à avoir décarboné votre électricité derrière, euh, d'abord. Si, si, sinon, ça n'a ça aucun intérêt, ça, voire, beau, ça peut ouais. être pire, voire ça peut être pire. C'est marrant parce que on a, je ne pensais pas forcément ouais. en parler, parce que ça me paraissait peut-être... Euh, bah, ce n'était pas forcément connecté au déroulé de, de, de ce qu'on avait en tête, mais on a eu re, plusieurs questions sur justement le modèle de la Suède et le rôle de la, de la méthanisation, de ces, ces, ces manières d'éliminer de, de, des émissions, euh, notamment par le retraitement des déchets. Et, et, et là, une des pistes que tu nous dis, que dis c'est qu'effectivement, quand tu es un pays qui a déjà largement fait la première étape absolument essentielle, qui est de décarboner son électricité, comme la France ou la Suède, alors peut-être que la pri les priorités, euh, ça, devient, euh, ça devient du coup de se débarrasser des, des énergies dans les autres endroits. Donc une des pistes, c'est effectivement d'électrifier. Et il y a d'autres pistes, comme la méthanisation. Peut-être si tu veux en dire deux, trois mots, ça peut être intéressant. Il ouais, faut euh... définir, hein, parce que ce n'est ouais, pas ouais. clair, méthanisation. Oui, bien sûr. Oui, alors... Mais je ne sais, sais pas si c'est beaucoup par méthanisation, mais la, la méthanisation, l'enjeu, c'est à partir de, de, de déchets. Alors, ça peut être des déchets agricoles, ça peut être, je ne sais pas, des déchets, des excréments humains, des trucs comme ça. C'est euh, la, la putréfaction de, de ces matières-là par certaines bactéries qu'on sélectionne un petit peu. Euh, ça va faire du méthane, et le méthane, c est, c est, en gros, c'est le gaz naturel. C'est une molécule chimique qui est sous forme de gaz et qu'on peut brûler pour extraire de la chaleur. Donc, ça permet de, de, ré, de, de remplacer, de faire du biogaz quelque part. Où, de remplacer le gaz naturel qui est une ressource fossile par quelque chose qu'on peut faire à partir du vivant. Alors la Suède a en plus de, de bonnes ressources de bois donc en fait ils font aussi euh, biomasse ça peut être ça, hein, ça peut être directement le bois et, euh, et donc effectivement ils sont intéressés, à, ça peut se faire de, de différentes façons hein, cette production de chaleur, on peut aussi avoir moins de besoins, par exemple on parle souvent de mieux isoler les bâtiments et puis euh, voilà brancher différentes façons de produire de la chaleur et, et d'ailleurs euh, d'un point de vue euh, d'ingénieur euh, quand, quand on regarde ce qu'on peut tirer au mieux comme énergie euh, d'un truc qu'on chauffe, quoi, quand on fait brûler du bois par exemple, l'optimum c'est d'utiliser une grande différence de température pour faire l'électricité, et après il nous reste cette chaleur de moins bonne qualité, et en fait avec ça on peut chauffer les gens. Et quand on fait les deux en même temps, donc à la fois de l'électricité et de la chaleur, on appelle ça de la cogénération, et c'est aussi des choses qui se développent pas mal, qu'on peut faire même avec du gaz naturel, hein, c'est pas que de la biomasse, et ça permet de tirer le meilleur parti à la fois de d'utiliser la, euh, la meilleure partie de l'énergie, entre guillemets, pour faire l'électricité pour certains usages, et le reste pour chauffer. Et là, concrètement, ça veut dire que ta centrale électrique, elle est aussi branchée à un réseau de chaleur qui ouais. fait chauffage de ville euh, pour les bleds ou la ville alentour, c'est ça ouais. Ouais, Ou -ce euh, que, ça, que ton incinérateur de déchets, au lieu de faire que de la chaleur, il faut aussi de l'électricité ouais et, et ça c'est un truc, c'est vrai qu'on a moins chez nous, et en fait, les réseaux de chaleur, je pense qu'on a moins chez nous parce que c'est rentable, surtout dans les pays plus froids, mais, mais si on veut euh, décarboner le système de, de chaleur, les, les réseaux de chaleur peuvent être intéressants. Alors c'est quoi un réseau de chaleur C'est un réseau qui permet d'échanger de la chaleur comme un, un réseau électrique. Et en fait c'est intéressant un réseau de chaleur parce qu'une fois que vous avez cette structure-là, vous pouvez mettre différents moyens de produire de la chaleur dessus. De la même façon, qu'il y a différents moyens de produire l'électricité qui viennent sur le réseau. Vous avez des centrales nucléaires, vous avez des barrages, ils passent par le même réseau. Donc, en fait, quand vous avez beaucoup de déchets, vous brûlez des déchets. Quand vous avez du bois, vous brûlez du bois. Et si vous n'avez pas assez et qu'en hiver, vous avez des problèmes, vous pouvez en avoir encore une centrale au gaz naturel pour faire un appoint. Et okay. vu que vous avez le réseau pour distribuer ça, c'est beaucoup plus facile que si tout le monde doit avoir une chaudière chez lui. Il y a aussi des effets d'échelle qui, qui peuvent être vraiment gagnants. Mais ces effets d'échelle sur les réseaux, réseaux d'eau, réseaux de chaleur, etc., ils dépendent de certains paramètres et notamment de la densité des villes et, et des habitats. Et moi, quand j'étais en Norvège, j'étais dans une université qui s'appelait le euh, NTNU, à Trondheim, et en fait, on avait visité l'incinérateur local, c'était vachement intéressant. Ils avaient un réseau de chaleur et mon université était euh, chauffée par la combustion des déchets. Okay. Donc, euh, mais ces choses-là, à, à la fois, ça paraît important dans certains scénarios de transition, et à la fois, je ne sais pas euh, quand, quand ça devient euh, intéressant. Parce que je, je vois que ces réseaux de chaleur, ils sont beaucoup utilisés dans les pays où il fait très froid, et je ne sais pas si chez nous, on ne les déploie pas parce qu'il ne fait pas assez froid ou parce qu'on ne l'a jamais fait culturellement. ou Sachant qu'un des réseaux de chaleur les plus connus, les plus vieux, c'est celui de New York. Euh, je ne sais pas si vous voyez les films, des fois, ils ouvrent les, la vapeur. là, Il y a des vapeurs qui sortent. Des... Bah, c'est parce que cette vapeur sert de, de vecteur pour transporter la chaleur du, de l'endroit où c'est produit jusqu'aux gens. Ils ont un réseau de vapeur qui est aussi vieux que la ville et qui est un des plus vieux. Euh, je n'arrive pas à dire un des plus vieux du monde parce qu'en fait, il y avait déjà des ancêtres chez les Romains où ils faisaient circuler de, de l'eau chaude, par exemple de depuis des régions volcaniques pour euh, chauffer les villes, donc ils avaient des, des... Ils, ils amenaient de la chaleur comme ça qui peut être un, un ancêtre de réseau de chaleur. Et, et dans les pays euh, dans les pays nordiques ils en ont pas mal. Et un truc marrant qui va peut-être vous intéresser, c'est que euh, des pays euh, notamment de, de l'ex-U.R.S.S. qui ont des centrales nucléaires, ils utilisent les centrales nucléaires en cogénération. Donc ils oui, font l'élec avec et euh, la sortie en chaleur est branchée sur un réseau de chaleur et les gens sont chauffés par euh, par ces centrales nucléaires et, et cette barge dont vous avez peut-être déjà entendu parler là pour euh, pour une mine en Sibérie, ils ont fait une centrale nucléaire flottante. Oui, oui. bah, C'est une centrale de cogénération. Elle fait élec et chaleur. Du coup, elle est câblée pour envoyer sa vapeur et bah, sa ouais, chaleur. Il y a à la fois des câbles électriques et il doit y avoir des conduits. En plus, il des conduits. Alors, ces conduits, pour les réseaux de chaleur, si vous en voulez, des bons, ça coûte assez cher. Mais après, les pertes sont vraiment beaucoup plus faibles qu'on qu le pense. En fait, le stockage et le transport de la chaleur, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres usages, par exemple des usages industriels, de ces chaleurs moyennes, là dont on parle, pour la cogénération, Ou c'est strictement pour le chauffage domestique, résidentiel ou de bureaux Non. Non, il y, a, il y a vraiment de gros enjeux parce que l'industrie, comme les particuliers, est encore pas mal branchée sur des, des ressources fossiles pour le, le chauffage. Et en fait, là où la discussion devient un peu compliquée, ça dépend de quelle industrie on parle parce que les industries n'ont pas les mêmes besoins en chaleur. Enfin, ça paraît Bien évident, sûr. mais, mais il ma question, c'est... Est-ce qu'il y a certaines industries qui pourraient avoir besoin ouais. de ce type de chaleur en cogénération, génération Parce que c'est vrai que si là, la chaleur des centrales nucléaires ou des incinérateurs elle est juste cramée pour avoir le bon plaisir de réchauffer l'atmosphère, c'est débile autant ouais. qu'on s'en serve, et un des trucs lisibles, faciles à prévoir et qui ne nécessite peut-être pas de faire des grands trous dans toute une ville, c'est de mettre une usine à côté, et du coup ouais. si jamais tu as des idées d'industrie qui pourraient se brancher pour faire de la co-génération, moi comme ça, de mon petit canapé à Montmartre, ça ne me paraît pas con. Donc, ouais, donc ça va vraiment dépendre de ce qu'a besoin comme température euh, l'industrie, donc là pour l'acier et le verre vous pouvez oublier, pour la chimie, c'est un peu entre deux, ça dépend de ce qu'elle fait. Et après, les industries qu'on qu peut brancher sur de la chaleur de pas très bonne qualité, entre guillemets, donc pas très haut en température, mettons 60, 80, 100, quoi, ça peut être tout ce qui est alimentaire, parce qu'en fait, on utilise ça pour chauffer les aliments, mais aussi pour les sécher, mais aussi pour stériliser des fois. Et ça peut être, par exemple, sécher le papier. En fait, le papier a besoin de pas mal d'énergie dans le, dans, le dans le séchage, mais cette énergie, ce n'est pas forcément de, de, de très haute température. Et, et après, comme ça, de mémoire, je ne sais pas exactement, mais il y a au moins ces deux-là, et c'est vrai que c'est des gisements. je pense. De quoi Je pense que le textile, pareil. Pour ah oui, c'est euh, possible. Ouais. Sécher, et teindre et tout. Je pense ouais. que ça ne doit pas être des chaleurs de ouf. Ouais. Et il y a des gisements importants, donc effectivement, il y a des choses qu'on pourrait, dé euh, qu pourrait développer, qu'on pourrait développer là-dessus, et ça serait des gains importants en termes d'émissions de CO2. Ok. Bah merci. <rire> euh, euh, bah Vas-y d'enchaîner vas sur euh, sur les, toutes les questions qu'on a reçues sur les sur les ENR. Et sur les enjeux que ça pose d'imaginer aller vers une électricité 100% ENR, un peu les qualités et les défauts de, du solaire, de l'éolien, etc. On a eu, on a eu Alors, vraiment pas mal de questions là-dessus. Ouais, je sais. Euh, ben, déjà, je vous encourage à aller voir les, les deux vidéos que j'ai fait qui s'appellent euh, « euh, Éolien, photovoltaïque et intégration au réseau » et « Réseau électrique », et je ça. J'ai ouais. fait deux vidéos vraiment sur ça. Euh, alors c'est assez compliqué, et, et le problème en plus c'est qu'on tombe vite dans une petite guerre de tranchées, parce qu'il y a des positions qui sont très très très très, très dures là-dessus. Euh, alors le renouvelable, il faut quand même bien différencier, il y a des choses qui sont renouvelables et qui ne sont pas intermittentes. L'hydroélectricité par exemple, c'est le top, c'est pilotable, c'est pas. Je peux expliquer un rare, peu ce que ça veut dire, dire, dire à chaque décarboné. fois, pilotable, euh, intermittent, etc. Euh, S'il si, si, si, si y a des gens qui découvrent ça pour la première fois, ah oui, un peu c'est un l'enjeu Pardon, pardon. Donc, euh, ce qu'il faut vraiment retenir et ce qu'il faut vraiment comprendre, et si vous ne le savez pas et que vous retenez que ça, c'est déjà une énorme progression, c'est que l'électricité, comment ça fonctionne, le réseau électrique, il faut toujours, toujours, toujours qu'il y ait autant euh, d'électricité qui est produite et, et, et mise dans le réseau que d'électricité qui est soutirée et consommée ou perdue. Quoi. Il faut toujours qu'il y ait cette égalité, et on peut parler un peu de la façon dont on fait cette égalité, mais bon, partez de ce principe. Et aujourd'hui, euh, on, on fixe très peu la demande. Donc en fait, on ne gère pas la façon dont les gens allument leur ordinateur, leur frigo ou même les industries. On le fait un peu dans des cas extrêmes, mais en général, on pilote très peu la demande. Donc il y a une demande d'électricité, on tire sur le réseau. Et ensuite, les différents moyens de produire doivent remplir, doivent répondre à cette demande. Et on va séparer des moyens des fois qu'on appelle un peu de base, par exemple. Donc ça, c'est des moyens qu'on laisse à 100%, qui fait vraiment la, la base de, de l'électricité. Et par-dessus, il y a des moyens qu'on dit fatal ou intermittents. Donc ça, c'est des moyens dont on ne maîtrise pas la production. Donc, par exemple, l'éolien, suivant le vent a, ça va produire plus ou moins. Et pareil avec le photovoltaïque, ça va dépendre de l'ensoleillement. Et cette électricité, si on ne l'utilise pas, elle est perdue. Donc on dit qu'elle est fatale pour ça, c'est que si on ne l'utilise pas, elle est perdue. Et donc on, on va prendre souvent ça sur le réseau en priorité. Et après, il faut ajuster entre les deux, entre ce qu'on produit et ce qui est demandé. Et donc ça, on parle de centrales pilotables. Et dans les centrales pilotables, vous avez pas mal de trucs. Vous avez notamment les tout ce qui est centrale au gaz, centrale au charbon, vous avez l'hydroélectricité, et en France, vous avez un peu le nucléaire, alors que dans les autres pays, souvent, c'est utilisé en base, donc c'est laissé à 100% pour des raisons économiques. Sachant que là-dedans, même dans le pilotable, il y a différentes catégories. Il y a du pilotable qui, qui peut réagir très très vite, le gaz, ça module très vite parce que c'est une flamme, donc on peut très vite changer de température, le charbon, le nucléaire, ça, ça, ça change de la façon dont ça produit de, de façon plus lente dans le temps. Et même là-dedans, même quand on regarde l'hydroélectricité, il y a une différence qui est intéressante, c'est que Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas que les barrages. Donc les barrages, c'est facile, vous les ouvrez ou pas, donc c'est vraiment très pilotable, c'est le top. Après, il faut gérer correctement le stock d'eau, parce que ça, c'est limité. Mais euh, l'hydroélectricité, c'est aussi ce qu'on appelle du fil de l'eau. Donc en fait, c'est des, des barrages qui sont au fil des rivières, euh, qui sont beaucoup plus petits. Euh, souvent, il y a une retenue qui tient une ou deux heures. Donc en fait, ça, on va produire en continu et on se rapproche d'un moyen fatal. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est que quand vous voulez avoir un réseau électrique qui tient dans le temps, il vous faut des moyens pilotables qui sont capables d'ajuster. Entre le reste de la production et de la demande. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, et du coup, <rire> les, les, moyens pour les, <rire> les, les moyens renouvelables. Les moyens renouvelables, c'est des moyens. Où en général, on utilise un flux plutôt qu'un stock. Donc, vous voyez, les, les ressources fossiles, c'est un stock qui est sous le sol, c'est limité. Alors que le vent, ben, si vous en prenez aujourd'hui avec une éolienne, il y en aura encore demain. Enfin, ou peut-être pas, mais ça cause de la météo. Mais je veux dire, ça ne change rien au vent qu'il y aura demain. Et pareil pour le photovoltaïque, qui fonctionne ou pas, ben, le soleil brillera de la même façon demain. Et donc ça, des, ces moyens ils sont dits renouvelables parce qu'on est sur des flux. Ça ne veut pas dire que le panneau lui-même est renouvelable, ça ne veut pas dire que l'éolienne l'est, mais en tout cas le flux d'énergie qu'on utilise, il est renouvelable. Et donc il y a du renouvelable qui est pilotable, par exemple nos grands barrages dont on parlait, et il y a du renouvelable qui est intermittent, qui comme l'éolien ou le photovoltaïque, on est soumis un peu aux caprices de la météo. Et en fait tout l'enjeu du réseau électrique, c'est, enfin, de cette question là que vous me posez, c'est de savoir à quel point on peut faire un réseau électrique stable avec ces moyens intermittents. Et donc, c'est une question qui, qui revient souvent, qui est différente hein, de est-ce qu'on peut faire un réseau électrique stable avec du renouvelable Parce que euh, la Norvège qui a presque 99% d'hydroélectricité, en fait, elle est déjà avec une électricité 100% renouvelable et elle n'a pas eu cette limite de l'intermittent parce qu'elle n'en elle a pas. Donc moi, j'ai passé pas mal de temps sur ces deux vidéos à réfléchir, à essayer de comprendre quelles étaient un peu les limites. Et, euh, et c'est vrai que ma vision là-dessus a, a pas mal évolué. Et, et le problème, c'est que quasiment tous les discours qu'on entend sur ce sujet sont un peu, euh, un peu, un peu faibles ou un peu caricaturaux, caricaturaux tous les discours, euh, oui. parce qu'en parce qu en fait, c'est une question qui est assez compliquée. Et, et, et qu'il y a des enjeux même dont on parle très, très peu sur le réseau électrique. Déjà, tout le monde ne comprend pas cette égalité entre production et consommation, qui est quand même vraiment, vraiment la base. Et après, il y a des notions beaucoup plus compliquées qui, qui se branchent derrière, qui est notamment Comment on fait cet équilibrage et comment on fait l'équilibrage ultime Donc, en fait, je ne sais pas si vous voulez me lancer là-dessus. Mais du coup, tu penses oh. que c'est jouable ou que c'est compliqué ou qu'il y a des technologies à développer oh. euh, Quel est ton avis comme ça sur la trajectoire qui irait vers du 100% ENR, du coup, avec une grande proportion de moyens de production d'électricité intermittents Parce qu'en France, on n'a pas une infinité de barrages hydroélectriques. Est que ouais. Quel est ton sentiment Est-ce que tu as l'impression que c'est jouable ou compliqué Et qu'est-ce qu'il faudrait en f... pour que ça le soit ouais. en, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en face de l'intermittent, vous devez avoir du pilotable. Donc, si vous avez de la chance d'être assis sur un bon stock d'hydroélectrique, bah, en gros, vous, vous mettez de l'éolien, du photovoltaïque, et c'est l'hydroélectrique qui fait la différence, et vous avez du 100% renouvelable facile. Après, quand vous n'avez pas d'hydroélectricité, il vous faut du pilotable en face. Donc, ce qu'on qu a tendance en plus un peu à faire dans différents pays, c'est à mettre du gaz naturel. Pourquoi Parce que le gaz naturel permet de répondre très très vite, et, et que ces renouvelables intermittents peuvent bouger rapidement. Donc en fait, mettre du charbon ou du nucléaire en face, c'est pas toujours terrible, parce que des fois, ça ne peut pas suivre la vitesse d'adaptation. Et Qu'est-ce qu que, que tu veux savoir... dire par là Ce n'était pas clair Qu'est-ce que tu veux dire par le, le, le gaz, la centrale à gaz, tu l'allumes et très très vite ça produit de l'électricité ouais. alors qu'une centrale nucléaire et une centrale à charbon c'est plus lent et ouais. du coup ça ne peut pas répondre à la variation du vent ou du soleil qui d'un coup Exactement. peut partir revenir, c'est ça C'est plus long à allumer et c'est plus long à varier. Donc en fait okay. le, le gaz naturel c'est vraiment la souplesse et c'est pour ça que souvent c'est ce qui fait la, la différence ultime. Et après, la question qui est difficile, c'est de savoir à quel point on peut augmenter ce renouvelable intermittent par rapport à ce qu'on a de pilotables et éventuellement de, de fossiles. Et en fait, pour augmenter ce pourcentage de renouvelables intermittent, on a vraiment plein de leviers différents. Et c'est pour ça que c'est compliqué de, de se faire vraiment une idée de cette partie-là, parce qu'on peut, par exemple, avoir du stockage. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement, extrêmement peu développé, Hein, je tiens à le dire, aujourd'hui, l'essentiel du, du stockage dans le monde, c'est des barrages hydroélectriques euh, réversibles. Là, tu et dis stockage d'électricité. Stockage d'électricité, mais en fait, c'est un stockage qu'on fait indirectement. L'essentiel du stockage d'électricité dans le monde, aujourd'hui, c'est euh, quand on a trop d'électricité, on met de l'eau dans un barrage, et quand on n'en a pas assez, on fait redescendre l'eau. Et donc, on, en fait, on stocke indirectement l'électricité sous une autre forme qui est ici une énergie potentielle de gravité. Quoi. Okay. Et, et aujourd'hui, non seulement euh, tout le stockage dans le monde… Enfin, 98-99% du stockage dans le monde, c'est des barrages réversibles, mais en plus, ces stockages, en fait, quand, il, y a, il y a très peu d'électricité qui est produite par ces stockages. Si vous regardez en France ou en Europe, c'est genre 1% ou 2% d'électricité qui est consommée. C'est-à-dire que 98% d'électricité que vous utilisez pour vos lives, pour votre ordinateur, pour vos lumières, ça a été produit en direct. Ça a été produit en direct. Donc ça, il faut se rendre compte que quand on parle de stockage sur batterie, sur machin d'hydrogène, c'est essentiellement des, des, des projections dans l'avenir de choses qui existent aujourd'hui très peu euh, sur le terrain. Et même c'est pire que ça, c'est que pour euh, avoir un réseau électrique stable avec des moyens intermittents, parce que ça varie très vite dans le temps, parce que c'est pas toujours facile à prévoir par rapport à juste tourner la puissance d'une centrale au charbon, eh bien, euh, ça impose des contraintes au réseau dont on n'a pas toujours conscience, y compris en termes de stabilité on ne va pas rentrer dans la technique, mais il y a des contraintes de stabilité. Et aujourd'hui, les endroits où on met des grosses batteries, par exemple, eh bien, beaucoup plus souvent, c'est pour des problèmes de stabilité, donc en fait, des problèmes de lissage à très court terme, que pour vraiment stocker de l'énergie. Et en Et tout cas, ce qu'on stocke dans les batteries, aujourd'hui, c'est ridicule par rapport à ce qu'on peut stocker dans les barrages. Donc, un, on peut avoir le stockage pour essayer d'avoir plus d'intermittents. Ensuite, on peut essayer d'avoir des, des grilles, des réseaux électriques plus grands, donc jouer sur ce qu'on appelle le, le foisonnement, sur un lissage eh qui est géographique. Euh, c'est quoi cette idée du foisonnement c'est l'idée du... qu'il y a toujours du vent quelque part Ouais, voilà, c'est l'idée qu'il y a toujours du vent quelque part, ou qu'il y a toujours du soleil quelque part, mais avec le soleil, c'est plus compliqué. Le soleil en ne réalité... se couche pas sur l'Empire français. <rire> en réalité, ce qui se passe, c'est que euh, je l'ai longuement quantifié dans, dans ma vidéo, j'ai essayé de montrer des graphiques pour, pour voir, parce qu'il y a deux camps un peu sur le foisonnement, il y a le camp de « ça existe, ça résout tous les problèmes », et il y a le camp de « ça n'existe pas ». Et en fait, la réalité est entre les deux, alors je dirais elle est un peu plus... De, ça n'existe pas tant que ça que du camp de ça va tout résoudre mais elle est entre deux et j'ai essayé de quantifier ce que ça a apporté et c'est vrai que ça apporte une flexibilité pourquoi Parce qu'on voit bien sur le territoire français par exemple que vous pouvez avoir du vent à un endroit et pas à un autre et en fait ce que ça va avoir en quelque sorte ça va lisser euh, si vous regardez au niveau d'un parc vous avez euh, l'éolienne qui tourne vraiment pas mal et puis après elle va s'arrêter d'un coup parce qu'il n'y a pas de vent elle va retourner d'un coup et si vous mettez plein de parcs côte à côte il ben, y a un effet de moyenne donc, donc ça va lisser mais d'un jour à l'autre, vous pouvez avoir quand même des variations, mais au lieu de faire des, des pics comme ça, un peu très durs à gérer pour le réseau, ça va faire des, des, des, un peu plus des, des choses arrondies. Okay. Donc ça, ça c'est l'idée du foisonnement. Et puis, il y a d'autres idées qu'on essayé de mettre en place, par exemple, piloter une partie de la demande. Donc on, on l'a dit, il faut l'égalité entre production et consommation. Et en fait, pour l'instant, la production, elle, elle, elle suit tout le temps la consommation. Et l'idée, ça serait, mais est-ce que la consommation, on ne peut pas la faire bouger aussi un peu avec la production Et ça, et ça, ça, ça aussi c'est quoi eh bien, ça veut dire, en fait, il y a un exemple qu'on a fait en France et qui, qui, a, qui a plutôt bien fonctionné, c'est que pour des raisons économiques, on voulait faire tourner le nucléaire le plus souvent possible à pleine puissance. Sauf que les gens, la nuit, ils dorment et ils consomment beaucoup moins. Et donc, on voulait que déplacer un peu de la consommation sur les pics euh, vers les creux. Donc, en fait, faire consommer la nuit et un peu moins en journée. Et on a fait quoi On a fait un mécanisme des heures creuses. Donc on a dit, eh les gars, en fait, c'est moins cher l'électricité la nuit, donc les trucs qui n'ont pas besoin de tourner toute la journée, eh ben, vous les mettez sur les heures creuses. Et les gens, ils ont fait quoi Ils ont mis leur chauffe-eau, notamment, sur les heures creuses. Donc en fait, le chauffe-eau, il utilise de l'électricité quand elle a moins de valeur, quand, quand c'est la nuit, et que ça produit moins. Et, euh, et le chauffe-eau, après, il, il garde l'eau chaude toute la journée. Hein. Les gens qui font tourner leur chauffe-eau la nuit, ils, ont quand même, ils peuvent quand même se laver les mains pour se protéger du coronavirus, respecter les gestes barrières la journée. Et, et du coup, voilà, ça, c'était un... un, un un peu pour piloter la demande sachant que c'était très basique en fait c'était par des mécanismes économiques hein. il n'y avait pas besoin de smart grid et de trucs pilotables à distance mais cet effet il est visible et si vous regardez sur un site comme RTE qui est le gestionnaire du réseau français vous avez un super outil qui s'appelle Eco2Mix vous pouvez voir la consommation jour par jour et bien vous verrez euh, les gens se réveillent le matin et commencent à consommer jusqu'à 9h ensuite ça fait une bosse et en fait ça, ça remonte quand ils rentrent chez eux et qu'ils se font à manger vers 20h et ça redescend et vous verrez vers 22-23h il y a un pic qui sont les chauffe-eau électriques qui se mettent en, en marche en France. Ouais. Il voilà, y a différentes façons d'essayer de gérer ce foisonnement, de gérer pardon, cette intermittence. Ouais. Et après, jusqu'à quel pourcentage on arrive, alors ça c'est extrêmement dur à dire. Déjà, je, vous, je vais vous donner un, un petit truc d'esprit critique à garder absolument pour tous les articles que vous voyez à droite à gauche, c'est que ça, ce pourcentage d'intermittents qu'on a réussi à mettre sur le réseau électrique, ça ne peut se penser qu'au niveau du réseau électrique. Parce que la stabilité se fait au niveau du réseau électrique. Et en fait, le réseau électrique, sa taille, ce n'est pas le pays. La France, on est connecté avec l'Allemagne, on est connecté avec la Belgique, on est connecté avec l'Italie, on est connecté avec l'Espagne, et on est tout le temps connecté. Et en fait, cette fréquence de 50 Hz, qui est la fréquence européenne, elle est gérée par l'équilibre entre production et consommation sur l'ensemble du réseau électrique. Donc, un pays qui a beaucoup d'intermittents, il doit sa stabilité aux, aux pays autres. voisins qui permettent d'amortir des variations. Donc, ce n'est pas parce que le Danemark a 50 d'intermittents en moyenne enfin d'éolien, en fait ils ont 50% d'éolien 50% de charbon en gros donc le, ils émettent un peu plus en moyenne que la France mais ils ont quand même réussi à faire beaucoup d'intermittents on peut le saluer, mais leur stabilité ils le doivent aussi à leurs voisins okay. et quand on regarde sur l'ensemble du réseau européen on se rend compte qu'on est à peu près à 17% d'intermittents quand on essaye de regarder dans la littérature on nous dit par exemple que jusque 30% c'est très improbable qu'on ait des problèmes donc 30% on peut y aller tranquille et en fait ce qui va se passer c'est que euh, comment expliquer ça rapidement Une centrale au charbon, le, le coût d'une centrale au charbon, ça va être la même, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Par contre, quand vous mettez de l'intermittent dans le réseau électrique, surtout si c'est tout le temps le même, mettons, on va mettre que des éoliennes, euh, la première éolienne, ça va, elle n'est pas trop chère, il faut un peu adapter le réseau, la deuxième, il faut adapter un peu plus le réseau. Et en fait, pour l'instant, l'intermittent, ça va parce que c'est un, un, un peu un passager clandestin du réseau. Il va venir, il va produire de l'électricité, mais il ne va pas gérer la stabilité, il ne va pas servir de réserve de puissance, il va pas ajouter euh, ce qu'on appelle d'inertie. Donc il ne va pas aider ce réseau à se maintenir dans le temps, il ne va pas être pilotable. Et en fait, il, on peut se permettre ça parce qu'il y a le reste à côté. Il y a encore les centrales au gaz, il y a encore les centrales nucléaires, il y a encore l'hydroélectricité qui permet de gérer tout ça. Et le reste Donc, que et... par définition on veut virer quand on est dans les scénarios 100% ENR avec la question des barrages à part, hein, mais comme les barrages ah, sont oui. limités, bah peut... C'est tout l'enjeu. Et en fait, plus on va ajouter de liens, plus il va falloir ajouter des trucs au réseau électrique pour ajouter ces services qui n'existent plus. Et en plus, plus on va avoir beaucoup de production au même moment et moins à d'autres moments, et donc plus ça va coûter cher. Donc en fait, si on fait un calcul, enfin si on essaye de faire un arbitrage économique, ça va se passer à un certain pourcentage d'intermittents. Vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours plus cher, donc il y a un moment où on dira bah, c'est trop cher. Et en fait, en ce clair, prix peut toi... même être un reflet de la physique parce que c'est tous les mécanismes qu'on doit mettre derrière pour compenser. Alors ces mécanismes, ça peut être, ça peut être des, des batteries, ça peut être l'hydrogène. Alors sur les batteries d'hydrogène, je n'ai pas encore de vidéo dessus, donc ne me posez pas de questions dessus, mais je vais y venir. Mais vous voyez, l'idée générale, c'est que plus on en met, plus c'est compliqué. Et aujourd'hui, en, en fait, la, la question honnêtement... Je ne saurais pas dire si 100% de renouvelables, c'est possible avec 80% d'intermittents, et c'est pire que ça. C'est que je pense que personne ne peut dire ça de façon crédible. Et les, et les scénarios qui montrent ça, ils regardent souvent juste l'équilibre entre production et consommation, et ils doivent faire des grosses hypothèses sur des technos, parce que les technos stockage existent encore très peu. Et quand on regarde vraiment la littérature sur les questions de stabilité, etc., en fait, qu'est-ce qui en ressort Enfin, moi, c'est mon impression, hein, c'est ma lecture, vous pouvez ne pas être d'accord. C'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, on a plus d'idées sur les prochaines étapes, mais attendez, on est à 17%. Vous voyez que déjà, si pour grimper jusqu'à 30, ça va être long, et puis à 30, on se posera de la question, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 45 tranquille Et se mettre là et dire, est-ce qu'on peut faire du 100% Enfin, il y a tellement d'étapes et de choses qu'on ne comprend pas entre 17 et 100 que c'est très très très très dur de, de dire ça. Donc il y a des scénarios qui sont intéressants, qui proposent des pistes de réflexion, qui proposent de la biomasse et tout, mais il y en a aussi tu qui font des hypothèses. Tu penses à quel scénario beaucoup. Tu penses à quel scénario là pour que les gens, euh, les, le, les, les le, gens le problème... se repèrent <rire> Je, je, bah, du coup je vais parler de scénarios je, je ne sais pas à quel point ils sont crédibles ou pas je commence à avoir un peu des, de la visibilité là dessus mais je n'ai pas encore toutes les billes pour juger donc je ne vais pas les juger mais il y a des scénarios 100% de, de l'ADEME ou de Négawatt et, et, et les, les hypothèses qui ne pas super crédibles font... Personne... après et avoir bossé dessus on peut dire qu'on a bossé dessus et qu'on va en parler en vidéo quand on aura le temps de traiter ces sujets et que nous on pense qu'ils ne sont pas crédibles et qu'ils font des hypothèses très très très arrangeantes et très très très optimistes et puis pour dire et... juste un truc tout simple, le scénario 100% ENR, en fait, n'est pas 100% ENR. Je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, il suppose qu'il y a genre 8 ou 12% d'énergie au charbon, pétrole, gaz, qu'on est censé vouloir éliminer, qui viennent en importation chaque année. Ouais. Donc, là on parle du scénario de l'ADEME, non euh, Le 8, c'est ADEME, mais je crois que Negawatt a aussi des imports, et, et après, faudrait, je ne me rappelle plus les chiffres. Mais le 8, c'est ADEME. Donc, ouais, voilà, ils font des bits hypothèses qu'on peut discuter. J'ai déjà entendu ça aussi, qu'en gros, quand ils ont un trou dans leur prod, ils supposent que les voisins fournissent. Mais, mais d'ailleurs, ça, ça c'est une évolution qui est problématique à l'échelle européenne, parce que tous les pays se disent « on va fermer notre pilotable parce qu'on doit sortir du charbon » si tout et, et, et, et disent « on va le faire en comptant sur les voisins ». Sauf que si tous les voisins font pareil, les gars, on n'a plus de réseau, hein. Et qu'est-ce qui se passerait en cas de problème d'équilibre entre offre et demande d'électricité C'est quoi les conséquences euh, bah, d'une rupture ou d'un couac dans notre réseau électrique euh, Alors qu'est-ce qui se passe, qu qui se passe en, en fait, euh, le grand principe de la physique qui permet d'expliquer le monde, ou presque, c'est euh, <rire> la, conser la conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie. Et sur le réseau électrique, vous comprenez que euh, si on tire plus d'énergie qu'il y en a qui rentrent, il y a un problème quelque part, euh, vu que l'énergie se conserve. Donc en fait, elle vient d'où cette énergie qui fait la différence Elle vient du fait que l'énergie est produite aujourd'hui par pas mal de masses qui tournent, dans ce qu'on appelle des alternateurs dans, dans, dans des centrales nucléaires, dans des centrales fossiles. En fait, vous avez des grosses hélices qui tournent et, et qui transforment une énergie euh, mécanique, hein, la, la rotation, en électricité. Et sauf que c'est des masses qui font des dizaines de tonnes, quoi. Et en fait, une, une masse d'une dizaine de tonnes qui tourne, comme pour un volant d'inertie qui est un moyen de stockage, euh, ça a de l'énergie. Donc en fait, vous allez prendre de l'énergie sur ces masses qui tournent, et ça veut dire quoi Si vous prenez de l'énergie sur une masse qui tourne, ça veut dire qu'elle tourne moins vite. Et en fait, la vitesse de rotation de cette masse, c'est la fréquence du courant. Donc en fait, la fréquence va baisser. Donc la première chose que vous voyez si on produit un peu moins, que, enfin, euh, si on consomme un peu plus que ce qui est produit, euh, c'est que la fréquence diminue. Et, et là, on, on a plein de mécanismes hein, qui se mettent en place. Il y a différentes réserves qui vont être là pour rétablir la fréquence, donc en fait pour rajouter de la puissance, pour revenir à l'équilibre. Et, et, et aujourd'hui, c'est masses… Qu'est-ce qui qu passe Admettons que tout foire. Qu'est-ce qu qui se passe en cas de Vas-y. Moi, arrive. je veux la fin là. Mmh. <rire> Mais c'est important d'avoir conscience de ces masses parce qu'aujourd'hui c'est ce qui fait l'inertie du réseau. C'est ce qui évite que ça dérive plus, plus trop rapidement. Et en fait, quand vous avez du photovoltaïque et de l'éolien, par exemple, ça n'apporte pas cette inertie. Cette inertie, c'est les centrales fossiles, c'est les centrales nucléaires, c'est l'hydroélectricité. Et si ça foire, en fait, bah, on, pareil, il y a plein de mécanismes avant d'arriver à un black-out, que tu veux que je parle, mais si ça foire, le premier truc qu'on qu qu peut faire, c'est, bon, écoutez, les mecs, il y en a trop qui consomment, donc on va faire en sorte qu'il y en ait moins qui consomment, et on fait du délestage. Et en fait, les délestages, ils sont pensés pour que ça n'impacte pas trop la société. Donc on va délester d'abord monsieur et madame tout le monde, avant de délester le mec sous respirateur à l'hôpital. Délestage, ça veut dire on te coupe à distance, ouais. on est bien d'accord hein. ouais. Okay. Sachant ça veut dire c'est coupe... le gestionnaire de réseau qui dit euh, telle usine ou tel particulier ou même peut-être tel équipement, tel four, tel radiateur, hop on les éteint. Ouais, ouais. Je, connais, je connais, assez mal ça, mais je, en, en fait il y a différentes catégories en, en, en termes de criticité. Et, euh, et, et du coup, on coupe préférentiellement les usages qu'on juge les moins importants. Et pour je être crois un... que c'est des industriels, moi. Moi, j'ai ouais, cru les, comprendre. Les premiers, c'est des industriels. Avant les particuliers, il y a des industriels. En fait, on va appeler la série électrique qui consomme à balles et on va lui dire, bon, mon coco, tu vas suspendre ta production, sachant qu'évidemment, ça, ça se rémunère parce que quelque part, ils sauvent le réseau électrique et, et notre apport à l'électricité. Mais okay. effectivement, il y a des industriels. Et après, il peut y avoir, même pour des raisons d'équilibre local sur le réseau, ça peut arriver qu'on fasse sauter la Bretagne parce qu'ils n'ont pas voulu de centrale nucléaire et que c'est une <rire> région qui importe toute l'électricité de l'extérieur. Euh, ou une bonne partie, mmh. ils ont une belle usine euh, mais. Mmh. Et, et, et du coup, voilà. Et, et si ça ne suffit pas, alors, un blackout, ça peut arriver sur, pour d'autres raisons qu'un déséquilibre. Ça peut arriver, par exemple, si je m'amuse à couper toutes les lignes entre les producteurs et les consommateurs, il y a un blackout. Et donc, un blackout, c'est quoi Vous n'avez plus de courant. Et en fait, il peut y avoir des phénomènes de cascade qui se mettent en place, parce que euh, quand on descend en fréquence, ça abîme les équipements qui sont habitués à avoir une fréquence de 50 Hz. Et donc, il y a pas mal de mécanismes de protection, aussi bien au niveau de ceux qui consomment que ceux qui produisent. Et il peut y avoir des phénomènes en cascade comme ça, où on descend à 49, à 48, à 47, et là, l'usine, elle fait non, mais mon alternateur va être flingué, donc salut les cocos. Et en fait, on peut avoir un effondrement qui est assez brutal. Euh, J'aimerais bien faire une vidéo sur euh, le blackout, j'en ai pas fait, mais euh, je crois qu'il y a eu des blackouts assez intéressants en Australie et au Royaume-Uni récemment, si vous voulez avoir des, des idées. il y a un excellent bouquin qui s'appelle Blackout, okay. d'un autrichien que je n'ai pas lu, mais que, que je devrais <rire> lire parce que tout le monde me dit que c'est super pour comprendre le réseau électrique. Et donc voilà, et s'il y, y a blackout, euh, c'est compliqué, ça peut avoir des impacts sur la société qui sont énormes, parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui sont branchés hein, sur le réseau, il y a des gens sous respirateurs, il y a, des gens, hein, il y a je sais pas, des gens qui seront bloqués dans les ascenseurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de signal pour le trafic routier, ça veut dire qu'il n'y a plus de signal pour le suivi de l'aviation, Enfin, on n'imagine pas les, les phénomènes en cascade que représente une perte d'électricité. C'est incroyable la façon dont on est dépendant à ça aujourd'hui, et vraiment c'est quelque chose qu'on doit surveiller le réseau électrique, parce que c'est important, de se, bien choisir comment on produit l'électricité, mais aussi euh, d'un point de vue euh, de euh, la vulnérabilité de ces réseaux à des, attaques, euh, à des attaques informatiques, ou ce genre de trucs, c'est hyper important, parce qu'un réseau électrique qui s'effondre, ça a des gros, gros, gros impacts. Euh, je vais essayer de reformuler tout ce que tu viens de dire, là, sur les ENR, et tu me dis, si c'est bon, je vais essayer de faire très, très court. Euh, si j'ai bien compris, ben, tu insistes sur l'importance d'avoir des moyens pilotables. Et tu dis que pour le moment, si sur la totalité du réseau électrique interconnecté et branché, c'est-à-dire chez nous, à l'échelle européenne et continentale, si on dépasse 30% de moyens intermittents, tu dis que la littérature scientifique dit que c'est assez hasardeux et incertain. Euh, non, pas tout à fait. En fait, je suis sûr que, enfin, quand je vois la littérature scientifique, je dirais que je suis pratiquement sûr que 30% c'est tranquille. Mais après, okay. je ne saurais pas te dire quand ça déconne. Tu vois. Je ne okay. dirais pas au-delà de 30% c'est le caca, je ne saurais pas te dire. Ce qu'on a vu par contre, c'est que sur des petits réseaux, par exemple sur des îles, en fait, au-delà de 30%, c'est compliqué. Mais un réseau d'une île, ça n'a pas grand-chose à voir avec le réseau européen. Mmh, Donc le réseau européen, c'est vraiment dur de se faire une idée. Et quand on approchera des 30%, en, en fait, on voit en fait, marginalement. Sachant, mmh. que les endroits, euh, sachant que les endroits où il y a déjà une grosse production à UN, par exemple l'Allemagne ou l'Écosse, euh, en fait, il y a des phénomènes d'écrètement qui, qui apparaissent, donc l'écrètement c'est quoi C'est aux, aux endroits, enfin au moment de l'année où il y a les plus grosses productions, il y en a une partie qui est perdue. Et en fait okay. aujourd'hui, il y en a une partie qui est perdue parce que le réseau n'est pas dimensionné pour avoir toute cette puissance qui arrive. Donc c'est okay. évacué par le réseau parce qu'il n'est pas dimensionné, et ça il y a des chances que ça reste, pourquoi parce que, dimension... enfin, parce que faire un réseau électrique c'est super cher quoi. Et dimensionner le réseau pour des pics de, de puissance qui ne sont atteints que quelques heures ou dizaines d'heures dans l'année, ce n'est pas rentable. Okay. Donc en fait, plus on a d'éolien, plus on se retrouve avec une, une puissance qui arrive d'un coup. Et cette puissance qui arrive d'un coup, on est obligé de s'en séparer d'une partie parce que ce ne serait pas rentable d'adapter le réseau pour des, des, des puissances qui ne sont couvertes que, que certaines années. Okay, du coup, c'est un peu symétrique. De même qu'on peut avoir pas assez euh, d'intermittents, on peut avoir trop d'intermittents pour bah, le réseau. On peut avoir... Ouais, ben c'est le problème ben l'intermittence que... elle a les deux côtés elle a un côté par défaut où il manque de vent et il n'y a plus d'électricité mais il peut y avoir un excès où il y a trop de vent ah oui, oui ben mmh. du point de vue du réseau oui, il peut y avoir un excès où il y a, où il y a trop de vent et à ce moment là okay. on ne peut pas trop prendre parce que le réseau n'est pas fait pour et dans okay. la vidéo vous verrez hein, je crois qu'en 2016 l'Allemagne allait créter 5-6% de sa, sa production éolienne donc ce n'est pas complètement négligeable Putain. sur ouais, l'année mais... sur l'année oui Mais. Wow. Mais, mais l'Allemagne, je crois, a des problèmes aussi parce qu'en en fait, ils ont beaucoup de la production éolienne qui est dans le nord et beaucoup de la conso qui est dans le sud. Et entre les deux, ils devraient, ils devraient mettre des gros câbles, mais mettre des gros câbles, c'est un peu des impacts environnementaux, des impacts sur les gens qui ont peur des ventes électromagnétiques. Et il y a plein de gens qui s'opposent à la construction de ces trucs-là. Ce qui fait qu'en fait, les flux internes d'électricité en Allemagne, ils passent par les pays voisins. Ah, ok, tac-tac-tac. Ouais. <rire> On fait le grand mais, tour. Il y a pas mal d'échanges. Et d'ailleurs, si vous voulez rigoler, il euh, y a des phénomènes de prix du marché en Europe. Et, et en fait, si toutes les lignes transfrontalières étaient maximum, le prix devrait être le même sur toute la zone. Oui. Et, et vous regardez les prix du marché et quand vous voyez que ce n'est pas le même, vous savez qu'on sature les lignes transfrontalières, par exemple, entre la France et l'Allemagne, si le prix n'est pas le même. Et vous verrez que ça arrive assez régulièrement quand il y a pas mal de vent, par exemple. Ok. Ils n'arrivent pas à évacuer le surplus. Okay. Et, et donc ça marche de alors, et évacuer sur clue, ça marche, ça marche si les voisins ne font pas la même chose. Si les Polonais ont autant d'éolien que les Allemands, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, les Polonais, ils n'ont que du charbon. Mais si les Polonais avaient autant d'éolien que l'Allemagne, bah, l'Allemagne ne pourrait pas exporter son, sa surproduction éolienne vers la Pologne, qui l'aurait au même moment, ou oui, plus ouais. ou moins. Donc il euh, y a une notion aussi de. En, en fait, les pays qui arrivent à avoir beaucoup d'éoliens aujourd'hui, ils y arrivent aussi parce que leurs voisins n'ont pas fait tout à fait les mêmes choix. Et c'est aussi pour ça que même quand on met de l'intermittent, il faut réfléchir à ne pas mettre tout le temps les mêmes, quoi. Donc les pays qui peuvent se permettre du solaire vaut mieux mettre du solaire et les pays qui ont beaucoup de vent vont mieux mettre de l'éolien. Et c'est pas forcément, enfin, c'est une forme de complémentarité dans le sens où euh, ces productions ne seront pas toujours en même temps. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, plus on a de moyens différents euh, dont on ne maîtrise pas la temporalité, euh, moins on a de soucis de surproduction à un moment donné. Quoi. Oui. Et, et, plus logique, hein. loin, et plus on interconnecte loin, j'imagine. Et plus on interconnecte loin. Après, j'étais pas mal surpris dans la vidéo de voir qu'en fait les pertes ne sont pas énormes. Parce que, en gros, comment on fait pour diminuer les pertes en électricité On augmente la tension. Ce qu'on arrive à transporter comme puissance, c'est tension fois intensité. Et ce qu'on perd dans une ligne, c'est euh, la résistance fois l'intensité au carré. Donc quand on augmente la tension, il y a moins d'intensité, on a moins de pertes. C'est facile. Là, tu es cas. en train d'expliquer la perte dans le câblage. Quoi. Ouais, la perte dans le câblage. Et c'est pour ça qu'on fait des lignes à, à haute tension ou à très haute tension. Si elle a très haute tension, pour une même puissance, vous perdez moins d'électricité. Okay. Et en fait, comme ces échanges se font à très haute tension, eh bien, euh, sur l'ensemble du réseau européen, alors qu'il y a de plus en plus d'échanges, euh, on perd 1 à 2% de les donc potentiellement, réseau. si on connecte, euh, s'il n'y a personne qui s'oppose à des grandes grandes lignes électriques partout, on pourrait euh, connecter euh, l'Andalousie et euh, les déserts où il y a plein de soleil avec euh, les éoliennes de la mer du Nord sans trop trop de pertes Alors, Je ne sais pas pour des transports de très longue distance, parce que pour l'instant, en fait, ces, ces lignes transfrontalières elles sont moins que la production nationale, donc c'est plus de, de proche en proche. Mais, mais en tout cas, euh, effectivement, les, les pertes me paraissent quand même vachement faibles. Et en gros, je crois qu'en tout en électricité, on perd autour de 8%. Et en fait, tu as 1 ou 2% vraiment sur les très, très hautes tensions. Et ensuite, ouais. tout le reste, c'est entre la très haute tension et chez le particulier. Donc, en fait, sur une ouais. distance beaucoup plus petite, on perd plus parce que la tension diminue petit à petit. Donc, les pertes augmentent. Ok. Et, et, ça, et en, en Europe, aujourd'hui, alors l'Europe euh, est interconnectée au-delà de l'Union européenne. Donc, on parle de pas mal de pays. Mais ce qui est changé, c'est l'ordre de grandeur de la production électrique française. Donc c'est énorme, c'est énorme, énorme, énorme. Wow. Ok. Euh, bah du coup, euh, je propose de passer à une autre question il euh, y a pas mal de gens qui se demandaient ce qu'ils qu pouvaient faire chez eux euh, quel, euh, avec bah, tous ces enjeux de transition énergétique euh, qu'est-ce que tu conseilles à faire euh, aux particuliers euh, pour limiter leur conso, pour changer euh, leur chauffage, euh, quel équipement tu conseilles est-ce que par exemple tu conseillerais aux gens d'aller vers des pompes à chaleur des, des, des fours solaires ou des choses comme ça est-ce que tu as des, des petits trucs qui au fil de tes recherches te paraissent être des bonnes idées je pense que le plus simple, c'est d'essayer de faire soi-même son bilan carbone, genre avec un outil comme Micmac, l'avenir climatique. Et en fait, en faisant son, son bilan carbone, par exemple, si on veut réduire ses émissions de CO2, on, on voit déjà où elles sont et ça permet de se faire une bonne idée de où on peut agir. Quoi. Après en France, pour l'instant, au moins, l'électricité est assez décarbonée, donc en fait, il faut plutôt se concentrer sur le transport ou, euh, ou la, la production de chaleur. Donc effectivement, les, les pompes à chaleur sont une bonne idée. Et puis même, euh, enfin, je sais pas, suivant les régions, ce qu'il y a dans votre région, ça peut être euh, des granulés de bois, par exemple, la biomasse. Et, et même si euh, vous courrez du fioul pour l'instant, même passer du fioul euh, au gaz, euh, c'est déjà une amélioration, même si évidemment une, une pompe à chaleur, ça serait encore mieux. Et après, ben, le, le transport, c'est l'enjeu vraiment compliqué. quoi. Donc avoir une voiture qui consomme un peu moins, potentiellement une voiture électrique, euh, même si c'est plus cher, euh, essayer d'avoir beaucoup plus recours au train qu'à l'avion, enfin les, les choses un peu classiques pour ça. Mais vraiment, faites votre bilan carbone. Et en fonction de ce que vous trouvez, en général, ces outils sont des approximations pas trop mauvaises. Il faudrait réussir à les faire juste en CO2 et pas en équivalent où on prend en compte le méthane, etc. Moi, c'est le CO2 plus qui, qui m'importe parce que c'est vraiment le thermostat à moyen long terme, le CO2. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Et donc, essentiellement, ça va être réduire la consommation de ressources fossiles. Et, et ces bilans carbone personnels permettent de vous voir où, où, où est cette consommation. Et après, l'autre question qu'on me pose aussi pas mal dans la transition énergétique, c'est l'impact sur la biodiversité et l'impact sur la biodiversité c'est beaucoup l'usage des sols et ça, ça passe plus à travers l'alimentation et notamment avoir une alimentation un peu moins carnée, on n'est pas obligé de passer à plus du tout de viande mais, euh, mais souvent on a, plus, on a besoin de plus d'hectares pour produire de la viande que pour produire des céréales ou des légumes pour aller vite donc en modifiant son alimentation on a plus d'impact sur la biodiversité. Donc moi vraiment, première approximation, le climat c'est le CO2, c'est les ressources fossiles donc essayez de limiter votre consommation de ça et la biodiversité c'est pas mal la pression sur les habitats donc là c'est plus par l'alimentation que ça peut passer et voilà. Ok, juste. Okay. Euh, Est-ce que ça te va si on fait euh, une série de petites questions où on essaye d'aller assez vite pour euh, pour, euh, pour pouvoir euh, un peu euh, aborder pas encore euh, quelques sujets avant de finir Ok, ok. Euh, je suis trop lent. Avec ai le temps bon tourne. Ouais, ouais non, ouais, non c'est pas trop lent. Les sujets, c'est passionnant. Non, c'est des, des sujets complexes et ça prend du temps. Mais du coup, euh, là, je pro... c'est juste. Allez, je vais tenter mitraillette. Tente un peu. Du coup, euh, <rire> moi, je vais regarder euh, là où on a posé. Bah, la plupart des questions qu'on a posées, c'est des questions qu'on a qu'on a reçues. Hein. On a reformulé un peu etc mais qui, qui était qu'on a reçu avant la vidéo euh, là je vais un peu regarder si vous avez des questions euh, dans le chat euh, en, en direct pour voir pour voir un peu s'il y, y a des trucs intéressants et puis euh, et puis Ludo va sûrement euh, enchaîner quelques petites questions qu'on a qu'on avait un peu euh, vu à l'avance avec euh, avec Rodolphe euh, sur quelques sujets qu'on n'a pas encore traités et qui nous paraissent assez sympas et puis okay. euh, et puis voilà et puis après on je pense qu'on arrivera on arrivera à quelque chose de Quelque chose de bien, euh, de bien riche. Ok, tu tires le premier, Steph euh, je tire oh. le premier Vas-y, bah, ok, p truc pas très... Euh, <rire> grosse okay. question, mais euh, ah. du coup, ce sera un peu ton impression en, en rapide. Mais bon, on, a, on a entendu de plus en plus parler, dans les, à les une à deux dernières années, j'ai l'impression, euh, d'effondrement. De, et euh, du coup, en France, c'est surtout Pablo Servigne qui a, qui a popularisé un peu cette, cette problématique avec, euh, avec ses bouquins et ses interventions. Et du coup, maintenant, il y a tout un tas, de dans les gens qui se préoccupent un peu de l'environnement, il y a tout un tas de gens qui euh, sont persuadés que, le, que des choses vont s'effondrer. Donc, c'est pas forcément toujours clair quoi exactement. Euh, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est un discours très de plus en plus présent et qui fait peur à de plus en plus de gens. Et du coup, toi qui as beaucoup, beaucoup euh, passé de temps à travailler justement sur les enjeux climatiques, énergétiques, etc. Euh, quel est ton sentiment par rapport à cette problématique, et à cette, cette manière de poser les problèmes qu'on a résoudre? Ok. Euh, bah, l'effondrement, c'est une question où c'est difficile de répondre en deux minutes. <rire> ouais, <rires> enfin, moi, je suis chronomètre. Sers... Hein, quoi, pues, déjà, l'effondrement, il y a souvent un problème de définition entre les différentes personnes qui, qui, qui utilisent ce concept. Euh, moi, globalement, l'effondrement, euh, d'un point de vue logique, c'est normal de considérer cette possibilité parce qu'aujourd'hui, on nos sociétés reposent sur la capacité d'extraire plein de trucs, donc ça pose des problèmes d'opposition, de pollution, mais aussi d'utiliser plein de ressources comme le pétrole, etc., qui s'épuisent. Donc c'est logique de se dire que ben, quand ces flux euh, d'un côté ou de l'autre euh, deviennent problématiques, on a un risque que la société se pète la gueule. Donc en fait, avec l'effondrement, j'ai deux problèmes. J'ai un problème avec les gens qui considèrent que c'est impossible, parce que je pense que rationnellement, c'est un peu discutable. Et en plus, d'une certaine façon, vu la gravité des enjeux dont on parle ici, on pourrait juger qu'en plus la probabilité que ça arrive, elle n'est pas nulle, quoi. Enfin, elle est, on peut dire qu'elle est faible, mais elle est pas, on ne peut pas la négliger. Quoi. Et l'autre problème, c'est avec les gens qui voient une fatalité, voire une fatalité thermodynamique, et là, encore une fois, avec les éléments disponibles, on ne peut pas être aussi affirmatif. Quoi. Donc là aussi, il y a deux camps un peu dogmatiques qui se forment, il faut essayer de rester entre les deux, et, et d'avoir cette approche d'en parler probabiliste, et d'essayer de, de mettre une probabilité à ces scénarios. Après, pour parler de ces scénarios, moi j'ai du mal à imaginer un effondrement du jour au lendemain, et puis même quand on regarde, je ne sais pas, des pics de matières premières dans le passé, on voit qu'ils ont plutôt des formes symétriques. On peut s'attendre à la même chose pour le pétrole par exemple, que le pic pétrolier c'est un maximum de production, ça ne veut pas dire que le lendemain il n'y a plus de pétrole, C'est à dire qu'après il y en a de moins en moins, et on a comme ça des pressions qui s'appliquent sur la société. Et ça veut dire quoi Qu'on rentre dans une phase, de, si on est pessimiste, de longue agonie, et si on est optimiste de longue transition, mais pour moi j'ai du mal à imaginer un jour d'après où il n'y a plus rien et où les gens se tirent dessus, je pense que ça sera plutôt une évolution sous contrainte, une vision un peu plus de, je pense, de celle de Jean Covici ah. par exemple, une évolution sous contrainte on est forcé par les flux euh, que vraiment un effondrement et euh, je voulais dire un ah. dernier truc là-dessus, ah oui, et, et l'autre truc où j'ai un peu des cas avec euh, des, des, des gens qui qui utilisent Pablo Servigne et qui ne le comprennent pas toujours. Je ne sais, sais pas comment c'est interprété, mais là où j'ai un peu d'écart, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de gras avant l'os, au moins dans nos sociétés à nous, où on a quand même vraiment beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a tellement de gâchis alimentaires, on a un régime qui est tellement carnique, etc., qu'entre ça et mourir de faim, il y a quand même un gap mmh. que je n'imagine pas voir s'effondrer. Aujourd'hui, on utilise on tellement d'énergie pour... mec mais, mais voilà, on utilise tellement d'énergie pour se déplacer loin, pour faire des trajets qui sont inutiles, mmh. entre se chauffer à 22 et se chauffer à 18, il y a quand même 4 degrés, enfin vous voyez l'idée. C'est vrai, vrai que si tu lis Servine, c'est pas une mauvaise lecture d'avoir une vision catastrophiste, enfin, c'est lui, juste dans ses intervres, effectivement, il, il a l'air de correspondre à, au pôle il, que tu décrivais. Il y a peut-être un peu de mais de, bon, moi, de, un de, de présenter l'année qui ne le trouvait plus et, et qui coûtait 100 euros, c'est euh, euh, <rire> L'effondrement des sociétés complexes de ouais. Joseph Tainter, qui est assez dur à lire, c'est un bouquin un peu universitaire, mais je trouve que c'est la meilleure approche de l'effondrement. C'est un mec qui a essayé de voir pourquoi les sociétés sont effondrées dans le passé, et puis même sa définition de l'effondrement est la meilleure. Pour lui, une société qui se complexifie, les gens se spécialisent, il y a des strates qui apparaissent, des villes de plus en plus grandes, et pour lui, l'effondrement, c'est une diminution, une réduction de la complexité, et des fois, elle est volontaire, en fait. On n'a plus les flux, on va sur des systèmes d'organisation plus simples. Et, et, et ça m'a vraiment apporté pas mal de choses, ce bouquin. Merci pour le conseil. Moi, je vais essayer de saisir une perche que tu m'as tendue avant. C'est une autre question rapide qu'a posée un, un membre. C'est qu'est-ce que tu penses de Jean Covici euh, Qu'est-ce que tu euh, trouves de cool dans ce qu'il fait et avec quoi tu es un peu moins d'accord bah Jean Covici, c'est dur de, de le critiquer. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup plus de connaissances et d'expérience que moi sur ces sujets. Et surtout, euh, qu'on qu le critique ou pas aujourd'hui et demain, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour cette question d'énergie et le climat. Ça a été un des premiers à en parler et moi… Beaucoup de gens qui viennent me parler me disent euh, J'ai été sensibilisé à ça par, euh, par Jean Covici. Je, je dois être un des rares, au final, à ne pas avoir eu ce déclic par Jean Covici parce que je l'ai découvert après euh, l'université en Norvège et j'étais déjà un peu dedans. Euh, moi, je suis d'accord avec vraiment pas mal de ces analyses. Euh, J'essaie de discuter quand je fais mes, mes trucs sur le, le renouvelable, notamment, et le réseau électrique avec des gens qui sont plus pro-renouvelables. Et une critique qui pourrait être faite à Jean Covici, peut-être, en tout cas c'est ce que me disent ces gens-là, c'est que Jean Covici s'est fait une vision du renouvelable qui était juste il y a une dizaine d'années et qui est peut-être plus, plus en phase avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et du coup, il sous-estime un peu cet aspect-là. Mais à part ça, je pense que je suis d'accord avec, avec vraiment pas mal de choses qu'il dit et que, et que c'est une des personnes qui a vraiment fait le plus sur ces questions-là. Très bien. Steph, tu as un truc ou je continue euh, tu peux continuer. Je, je Alors, regarde euh, les questions euh, euh, tranquillement. N'hésitez pas, euh, notamment sur la page euh, Osons Comprendre les membres Facebook, si vous avez des questions. Je suis en train de les lire. Euh, moi, je vais, te, je, je, vais te, là, je vais te faire chier. Tu n'as vraiment que trois phrases et trois possibilités. Si tu étais président et que tu avais tous les pouvoirs, qu'est-ce que tu ferais pour euh, bah, t'adresser au problème du réchauffement climatique et organiser la transition énergétique en France Tu as trois phrases et trois idées. <rire> si, bon, si t'en fais 4 si on va pas te brûler change, hein. je pense que c'est un problème d'information donc je ferai le maximum déjà pour informer sur ces trucs là euh... vais... bah, qu'est-ce que t'as dans les informations qu qu'est-ce es... qu qui te paraît euh, crucial comme outil pour informer ah, ben ça, ça prend plus de je peux, je peux faire un peu de pub pour une association Ah, mais ben grave, grave. <rire> surtout si c'est toi qui l'as fait, c'est que que une bonne association. Je assure. pense qu'informer sur ces enjeux environnementaux, c'est très important. Et, et, et notamment, moi, je l'ai fait sur le climat. Et vous pouvez aller jouer à un petit jeu qui s'appelle la fresque du climat. Donc la fresque du climat, c'est quoi C'est des cartes euh, comme ça, où en fait, on vous distribue des cartes et vous avez une grande fresque et vous devez aller des causes vers les conséquences et vous apprenez un peu tous les mécanismes du climat. Ça se fait normalement en 2-3 heures par groupe de 5-6 et vous pouvez vous inscrire sur ces, sur ces choses-là. Et je trouve qu'en manipulant ces concepts-là, vous êtes encadré par des gens qui les connaissent et quand vous avez des questions, ils viennent vous aider, etc. Et en manipulant ces, ces concepts qui sont euh, fondamentaux du climat, on comprend quand même beaucoup mieux ce qui se passe et les enjeux et on a une meilleure vision de tout ça. Et la fresque du climat, euh, on, ils ont fait régulièrement une vidéo sur chaque carte. Donc en fait, vous pouvez comprendre ces cartes et aller d'une carte à l'autre. Et donc ils ont fait une version confinée parce qu'on est tous un peu bloqués. <rire> Et j'ai fait une vidéo pour cette version confinée, donc je vous encourage vraiment à aller sur ce site et à regarder ces vidéos, ça vous fera couper un peu le, le, cette question du climat. Et donc moi je pense que ces informations c'est hyper utile, on voit de plus en plus la société civile qui s'en empare et c'est très important. Donc avec des assos comme la fraise du climat, avec Citoyens pour le climat par exemple, qui est une association que j'aime bien, et puis après avec des, un peu plus des experts comme ce que fait le Shift Project. Et donc l'information c'est hyper important, j'essaierai de mettre ça plus en avant et aussi du coup des cours un peu d'esprit critique pour comprendre pourquoi on sait ce qu'on sait, pourquoi le GIEC c'est plus crédible que notre oncle en fin de soirée après qu'il ait bu trois verres et ce genre de choses et je pense que même ce qu'on vit en ce moment avec le coronavirus ça serait un très bel exemple d'exercice de, de, pour l'esprit critique euh, sur les informations qu'on a et ce qui prend de l'ampleur ou pas sur les réseaux sociaux Donc ça, ça serait ma première étape, euh, okay. l'information j'ai dit plus d'une phrase et ensuite je pense que vraiment je me centrerai sur euh, la production de chaleur donc à la fois la rénovation du bâti et puis la façon dont on produit la chaleur dedans donc peut-être euh, je sais pas plus de solaire thermique plus de pompe à chaleur et puis euh, la, la mobilité la mobilité et, et, et là c'est compliqué la mobilité parce qu'à la fois il faut changer un peu les transports mais moi je peux imaginer que je me chauffe euh, comme mes parents dans 30 ans. J'ai du mal à imaginer que j'ai la même mobilité que mes parents aujourd'hui. C'est un truc que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir autant d'énergie pour ça demain. Quoi. Donc ça, ça veut, veut dire, dire changer la mobilité. Tu veux dire euh, moins se déplacer, se déplacer ouais. autrement euh, ah, euh, Qu'est-ce que tu veux dire Je veux dire que j quand je regarde les, transitions et les scénarios de transition énergétique, je comprends comment on peut faire pour la production de chaleur. Je ne dis pas que ça sera facile, mais je peux imaginer. Pour les transports, je pense qu'on aura moins de transports. Donc, ça veut dire moins se déplacer, ça veut dire peut-être, euh, euh, par exemple, changer l'organisation des villes. Tu vois. Mmh. Je ne suis pas sûr que demain, on pourra tous se permettre d'avoir une voiture pour aller dans un supermarché qui est au milieu des champs parce qu'on veut 120 boutiques au même endroit. Et, et en fait, la façon dont les villes étaient organisées hier, c'est parce qu'il n'y avait pas plein d'énergie facilement disponible. Et demain, elles seront peut-être organisées différemment parce qu'il n'y a plus plein d'énergie facilement disponible. Peut-être que ça sera plus, plus possible de faire deux heures par jour dans sa voiture pour aller au travail. Et à ce okay. moment-là, ben, l'endroit où on habite sera défini par le travail ou inversement. Et, et, et là-dedans, je pense que enfin, les solutions ne sont pas uniquement technologiques et qu'il y aura des, des réarrangements. Donc, quand je dis bosser sur la mobilité, ça veut dire aider un peu, je ne sais pas, à déployer les voitures électriques, mais aussi réfléchir un peu à la façon dont on organise les villes et le territoire pour qu'il euh, y ait moins de besoins. Bah là, pour le coup, avec le Covid, on s'entraîne déjà, en tout cas pour ceux qui le peuvent, au télétravail. On gagne des points de compétences, c'est peut-être pas rien. Et j'espère qu'il en diminuer. restera un peu après, parce bah ouais, que ça diminue espérons. les émissions. Hein. Bah ouais. <rire> et nous on apprend à faire des, des entretiens <rire> Et moi j'apprends à, à faire le point moi-même De la caméra et tout Il y a plein et de oui. compétences qui se développent avec ce coronavirus C'est trop bien euh, T'as des questions Steph euh, oui. Ouais bah, je vois un peu des trucs Sur le tour du coronavirus quoi, de... mais, euh, mais je pense qu'on a un petit peu abordé plutôt dans la vidéo mmh. Mais euh, en gros qu'est-ce que ça qu Enfin Qu'est-ce que ça nous fait penser, cette, cette, cette crise du coronavirus, par rapport, euh, par rapport aux problématiques euh, climat, énergie, etc., en général qu Est-ce qu'on est qu a beaucoup de choses à en apprendre Qu'est-ce que ça peut nous inspirer ouais, bah, bah, Déjà, il y, y a un aspect que j'ai abordé rapidement, c'est que cette notion de, de vitesse et de limiter la propagation en, en, en limitant la vitesse, je pense que c'est important de penser aussi que pour le réchauffement climatique, il y a une notion de vitesse qui est importante, au-delà de la température finale à un horizon. Il y a vraiment une notion de trajectoire qui est importante. Euh, L'autre truc qu'on a rapidement abordé, moi, moi, ce qui me fait peur, c'est que les gens s'imaginent que, par exemple, ça a aidé le changement climatique. En réalité, réduire pendant trois mois 10% de nos émissions de CO2 alors qu'on continue d'en émettre de plus en plus, ça ne change pas grand-chose. Il euh, y a eu des aspects positifs. Ce que, ce que tu disais, Ludo, hein, c'est tr très bien. Euh, euh, effectivement, ça va, ça va mettre en place certains usages qui peuvent être bénéfiques. Moi, je connais des gens qui me disent aussi « Ah bah, ah, finalement, on se rend compte que les réunions, il y a besoin de juste de 10 minutes plutôt qu'une heure et demie quand on l'a fait au téléphone. <rire> » Donc voilà. Il peut y avoir des évolutions qui nous restent après. Et puis, euh, ce que je vois et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent oh, putain, on respire mieux, oh, on, on entend les oiseaux, ah tiens, on, on voit les dauphins dans les canaux de Venise. Ah bon, ah bon les gars. Alors, ce qui me fait le plus rire, c'est quand je lis des articles qui mettent, paradoxalement, le ralentissement de l'économie fait qu'il y a moins de, de pollution de l'air. Ah putain, c'est tellement paradoxal. Heureusement que vous êtes là pour faire des analyses poussées, quoi. Et du euh... coup. Je pense que per... ça permet de se rendre compte de ça aussi, de, de, de voir qu'on entend à nouveau les oiseaux, qu'il y a moins de bruit. Franchement, c'est tellement agréable d'ouvrir sa fenêtre quand on est devant une route, là, et de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup moins de bruit quand il y a moins de voitures. Mmh. Et du coup, ça, c'est peut-être des, des choses que les gens vont, vont, vont un peu apprécier et après se poser la question de, est-ce est que ça serait pas un peu plus cool, une ville avec un peu moins de voitures à l'intérieur, mmh. pour la pollution de l'air, pour le bruit pour le... Donc, je, je ne pense pas que ça résolvera beaucoup de choses de, de l'environnement, mais je pense que ça permet de se rendre compte de certaines choses. Et le dernier aspect qui est intéressant, c'est que euh, ça serait bien qu'en sortie de crise, je ne suis pas sûr qu'on le fera parce que ce sera dans l'urgence, etc., qu'on se pose la question de euh, qu'est-ce qu'on lance Et mmh. qu'est-ce qu'on lance, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut comme société derrière. Mmh. Donc, euh, s'il y a des boîtes qui ont fait un peu faillite, si l'aviation a eu un peu de mal là, parce qu'ils sont restés trois mois au sol, euh, est-ce qu'on renfloue complètement l'aviation ou est-ce qu'on commence à réfléchir de ce qu'on veut faire de l'aviation la et, et ça se posera, je pense, pour différents secteurs. Et on se posera la question de voilà, ce qui est dans la merde, est-ce qu'on le relance Comment on, on relance l'économie Est-ce qu'on relance l'économie en investissant dans certains secteurs parce que ce sont ceux dont on a besoin demain ouais. Et pour les secteurs aujourd'hui qui sont prioritaires et qui ne sont pas forcément les mieux payés, etc., demain, on se demandera peut-être comment on fait pour que, dans un autre cas comme ça, ça ne soit pas autant le merdier, comment on fait pour valoriser les gens qui continuent à nous nourrir, qui continuent à nous soigner, etc. Donc euh, non, je pense qu'il y aura pas mal de... Et pour l'instant, je ne suis pas du tout rentré dans cette arène et je ne sais pas si je ferai des vidéos là-dessus parce que je ne suis pas très à l'aise avec ces trucs politiques. Mais, mmh. mais pour les gens qui sont plus à l'aise avec la politique, je pense que... Alors, il ne faut pas faire dans la récupération un peu pourrie, mmh. mais je pense que c'est le moment de se poser certaines questions parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. Moi, je le vois, hein, je suis contacté par des boîtes qui ne me demandaient pas avant de faire des vidéoconférences au climat. Et, et voilà, il, des fois, c'est spécifiquement mmh. qu'est-ce qu'on fait en sortie. C'est un moment, quelque part, de remise en cause. Même si, euh, à mon avis, si on était dans d'autres organisations, on se serait aussi fait niquer comme ça par des virus. Et il y a eu des virus qui ont niqué des civilisations très différentes sur des temps très longs. Et je n'ai pas l'impression que ce soit un produit du capitalisme, comme je peux le dire des fois, et ça m'agace. Mais c'est quand même un moment de pause, de ralentissement, où on va avoir une relance. Donc c'est un moment où on peut euh, questionner certains usages et, et, et, et voir... Euh, qu'on peut changer. Quoi. Okay. Moi, j'ai juste envie de rebondir, mais très court, et avoir ton sentiment sur une idée que j'ai. Moi, j'ai pas mal l'idée quand même que, le, que cette crise du coronavirus, tout le monde est un peu passé par une phase où il déniait la possibilité de cette épidémie et le sérieux de ce virus, pour après se prendre dans la gueule qu'en fait c'était sérieux, que ça allait tuer des gens, et que ça nécessitait même de mettre, quand on était mal préparé, l'économie à l'arrêt. Et j'ai l'impression que ce, que ce passage d'un de, de risque lointain en Chine, on ne sait pas trop, à un gros mur qui nous arrive dans la gueule, ça peut euh, métaphoriquement euh, s'adapter ou s'appliquer euh, au réchauffement climatique, puisque plein, plein, plein de gens euh, ne, euh, enfin, savent que ça va venir, ont une conscience du risque lointain, mais, euh, mais avec un premier mur qu'on s'est pris dans la gueule, qui est le mur de cette épidémie, peut-être qu'ils vont envisager que le mur climatique euh, nous arrive aussi. Et donc moi, je me dis ouais. que ça va peut-être accélérer certaines prises de conscience. Ouais, non, je, je, je suis, je suis d'accord. Il y a un autre truc qui serait pas mal, c'est que, je ne sais pas si c'est vrai dans la presse, mais il y a quand même eu, de la part des gouvernements, de la part d'une partie des gouvernements, de la part d'une partie de la population, l'idée de plus écouter ce que racontent les scientifiques, etc. Et, et ça aussi, si ça s'installait un peu plus, ça serait bénéfique sur ces problèmes environnementaux. Ma, moi, moi j'ai fait ma chaîne parce que j'ai l'impression que ce... ce, ce, ce cette passerelle entre ce qu'on connaît dans la science et ce qu'on connaît dans la société civile, il n'y en a pas encore assez. Alors moi, C'est une toute petite participation hein, parmi celles de, de nombreux autres, mais je pense qu'on a besoin de plus de passerelles comme ça dans les deux sens, de journalistes qui connaissent bien le journalisme, qui s'intéressent à ces questions, et des gens dans les milieux scientifiques qui en sortent un peu. En Donc fait, c'est un, pour... un métier, on en a, ça fait des années et des années qu'on en parle avec Ludo, même à, largement avant qu'on envisage même la chaîne, c'est qu'il y a une <rire> fonction dans la société qui est de vulgariser les connaissances à jour aux gens, et en fait, nous, dans, dans nos sociétés, on le fait à l'école un peu, on, on, on apprend des trucs aux enfants, mais en fait, qu'est-ce qu'on qu a pour apprendre aux adultes les connaissances importantes sur le monde ouais. Parce que les médias, ça, ça t'apprend ce qui se passe aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément les, les connaissances les plus importantes à comprendre. Et puis à part les médias, ce n'est pas très évident en fait. Et en fait, ce rôle de vulgarisateur, de quelqu'un qui va se former, s'auto-former, et qui va euh, en faire des synthèses compréhensibles euh, pour le grand public, en fait, fait, au minimum pour le grand public intéressé, comme on essaye euh, chacun de le faire sur nos chaînes. Mmh. C'est un truc qui, euh, qui n'est pas institutionnalisé, quoi. Ça, ça existe un peu à l'arrache. Des fois, il y a des anciens chercheurs qui tentent de le faire en fin de carrière. Des fois, c'est des gens qui, voilà, comme Jean Covici qui se mmh. font un truc là-dessus. Des fois, voilà des, des gens sur YouTube. Mais il n'y a, a pas de poste, il <rire> n'y a pas d'équivalent d'université qui s'appellerait. Euh, l'académie la, la, de la vulgarisation ou je sais pas quoi, qui, qui, qui, qui mettrait de l'argent pour que nous, euh, collectivement, euh, euh, en tant que peuple, on ne soit pas juste éduqué avant nos 15 ans, mais qu'on soit éduqué tout au long de notre vie sur, euh, ouais. sur les problèmes qui se posent. Et en fait, comme le temps s'accélère énormément, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses rapidement par rapport à nos sociétés d'il y a deux siècles, c est, c est, ça serait encore plus important aujourd'hui, enfin ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, d'updater ce qu'on a compris quand on avait 15, 20, 30, 40 ans, parce que dans plein de cas, c'est probablement plus à jour, périmé. Et, euh, et nous, on se dit, bah, voilà, bah, c'est aussi pour ça qu'on a fait Osons causer, c'est aussi pour ça qu'on qu a lancé Osons Comprendre. C'est pour se dire, bah, là, on, on va essayer de créer des espaces euh, où euh, on va pouvoir, nous-mêmes et les gens qui vont venir, on va pouvoir essayer de se former et de se mettre à jour sur ces, sur ces problématiques-là tout au long de notre vie, en fait, pour pouvoir prendre les bonnes décisions euh, ensemble, que ce soit individuellement ou collectivement. quoi je suis entièrement d'accord, ouais. En fait, c'est, vrai qu'aujourd'hui, le journaliste fait, fait dans l'actualisation, dans l'update, mais il n'y a mmh. pas toujours l'information primordiale, enfin, le contenu informatique. En, en fait, c'est Wikipédia qui est venu remplir ce vide-là, quoi. Ouais. Et depuis qu'il n'y a plus « c'est pas sorcier », on n'a plus ça. Ouais. <rire> mais, mais même, je voyais, j'écoutais M. Phil l'autre jour, l'idéaste que vous ouais. connaissez peut-être, ouais, il, il disait ça, il disait « moi j'aime bien regarder des vulgarisateurs sur Internet parce qu'en fait, il nous explique ce qu'on connaît d'un sujet au lieu de nous donner le dernier update sur un truc qu'on ne connaît pas en fait. Exactement. Et, et, et c'est vrai que ça, ça, ce fond de connaissance, ça, ça existe de moins en moins. Enfin, C'est mal institutionnalisé, quoi. il n'y a, a pas encore cette fonction qui est bien définie. Et, et, et moi, naïvement, je pensais que c'était quelque chose qui revenait au journalisme pendant longtemps, mais c'est vrai que le journalisme prête plutôt vraiment de, de l'actualité, du ouais. flux. Et, et on ne gère pas le stock de connaissances. Mmh. <rire> tu ne peux pas te permettre que... dans un article de, euh, de te dire, euh, « Ah, il bah, y a tel telle actu sur « En fait, euh, la glace fond plus vite euh, » au pôle. Tu ne peux pas te permettre de dire, « Ah bon, alors je vais vous faire un article, où je vais vous rappeler <rire> euh, pourquoi la glace fond, comment, c'est quoi le problème ?» Alors qu'en fait, à partir du moment où tu as vraiment envie de comprendre un sujet c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, c'est avoir les bases euh, importantes euh, sur chaque sujet. Sinon, l'actu, à la limite, tu ne ouais. la comprends pas ou tu ne la hiérarchises pas, tu ne vois pas que le climat, c'est plus important que le plastique, ou tu, tu mélanges un peu tout, pas parce que euh, tu es, es con ou que tu ne fais pas d'efforts, mais juste parce que tu n'as pas cette, cette espèce de, de passerelle, de vulgarisation, de « bon, il y a des gros problèmes, c'est lesquels, euh, c'est quoi les bases que tu as besoin de comprendre ?» Et toi, c'est ce que tu fais, là, toute ta série sur le climat, toute ta série sur l'énergie. C'est une version exigeante et, euh, et qui rentre pas mal dans, les dé dans, dans le détail par rapport à d'autres vulgarisateurs. Tu vas vraiment pas mal au fond des sujets, mais c'est ça, c'est un pari de dire, bon ben bah, voilà, moi je vais, je vais, je vais prendre, j'allais dire je me faire chier, mais je pense que tu t'amuses bien à le faire, mais je vais, je vais, je vais prendre euh, beaucoup de temps à faire ces recherches pour pouvoir ensuite vous donner l'essentiel. Et au lieu de perdre des centaines d'heures ou d'investir des centaines d'heures, si vous avez un autre boulot que moi, vous allez pouvoir euh, avoir directement accès en une demi-heure, une heure à des trucs comme un résumé sur tous les enjeux du pic pétrolier. Des... Et une demi-heure, ce n'est pas si long, en fait. Pour comprendre non. un des problèmes essentiels de notre époque, et... ça va vite. Et je pense même que, que c'est quelque chose qui manque dans la société et les gens en ont conscience. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, ma première source de financement, c'est une partie de, de, des gens qui me regardent, qui me donnent des sous. Quoi. Mmh. Et, et ils n'ont aucune contrepartie pour faire ça. Mmh. Donc en fait, ils jugent que la fonction que je remplis ou que j'essaye de remplir est, est utile au point de payer pour qu'elle continue d'exister. Mmh. Ce qui est quand même un indicateur assez fort de, de, de, du manque de cette fonction-là, d'un ouais. point de vue institutionnel. Quoi. Ouais. Bon, grave. J'espère qu'on contribue à faire du boulot et à, et à aider. Il faut qu'on diffuse le plus possible bah, toutes les chaînes et toutes les assos qui essayent de faire de la vulgarisation. Parce que moi, je suis assez d'accord avec ta première mesure en tant que président. Le président Meyer, il a bien raison, il faut, faut informer <rire> les gens. Hein. Ouais. Bon, euh... Magnifique, Ludo, tu conclus vous... Ouais, je conclue, ouais. je conclue, bah, moi j'ai trouvé que c'était euh, bah, vachement bien, je suis vraiment très content de cet entretien, je trouve que bah, moi j'ai appris plein de trucs, il y a certains trucs que je savais déjà, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris, j'espère que vous aussi, je remercie euh, bah, à fond euh, Rodolphe euh, d'avoir été là et de nous avoir expliqué autant de, autant de trucs intéressants et compliqués, oui. j'espère que, euh, que bah, vous, euh, les, les membres de Zo so Comprendre, vous avez euh, apprécié, dites-nous euh, bah, ce, euh, ce qui vous a semblé intéressant, qui vous a semblé devoir mériter une vidéo de notre part, parce qu'on peut creuser et approfondir. Dites-nous aussi euh, ce qui n'a pas été clair, ce que vous auriez aimé voir aborder comme sujet, parce que euh, ce n'est pas non plus impossible qu'on invite voilà. Rodolphe à nouveau pour creuser euh, les sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Euh, N'hésitez pas à le faire les... en commentaire, d'ailleurs. Excuse-moi de te couper, Ludo, pour préciser. En fait, on va oh, évidemment, on rediffusera le, le live. Euh, à la, enfin, une, fois, une fois fini, on va le rediffuser sur le site pour, vous, pour que vous ayez accès euh, quand vous voulez. Et en fait, il euh, faut, faut vraiment pas hésiter à mettre des commentaires sur le contenu de la vidéo, euh, même après coup, parce qu'évidemment, on va les lire, on va répondre, etc. Donc euh, c'est comme une vidéo d'habitude, n'hésitez hein, pas à commenter et on répond on pour réagir s'il y avait des trucs qui étaient pas clairs ou des trucs que vous avez envie de creuser. Si vous aviez une question qui vous tenait méga à cœur et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans ce, ce premier entretien-là, bah, n'hésitez pas, c'est comme d'hab, on va lire on va, et on va vous répondre. Voilà, et puis, euh, puis c'est pas impossible euh, qu'avec euh, cette affaire de confinement, euh, ce genre d'entretien se multiplie. Donc, dites-nous euh, bah, qui, euh, bah, si, si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Dites-nous aussi qui euh, vous aimeriez qu'on invite ou quel sujet vous aimeriez qu'on aborde. Parce que, euh, bah, on est en train d'apprendre et de tester ce nouveau format. Mais ça n'a de sens que, que si ça vous va et qu'on fait un qu et qu'on produit un contenu qui vous convient. Du coup, euh, bah, dites-nous tout ça. Et puis, euh, bah, allez voir le taf de Rodolphe. Parce c'est vraiment de la bombe ce qu'il y a sur euh, sur sa chaîne YouTube. C'est oui. extrêmement extrêmement clair et extrêmement à jour de connaissances. C'est vraiment rigoureux. Euh, moi, à titre personnel, je connais pas de vulgarisateur sur YouTube euh, aussi rigoureux que ce mec. Du coup, foncez. <rire> et en plus, c'est des sujets méga importants. Du coup, gros merci à lui. Faites lui plein de bisous parce que euh, c'était de la bombe aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci, merci à, à toi. C'était ouais, <rire> très bien pour moi aussi. J'ai apprécié cette petite discussion. Donc, merci à vous pour l'invitation. Et avec bonne avec ce format. <rire> merci. Bah, gros bisous à tous. Au Ciao, revoir. Ciao et bonne merci d'être venus. Restez confinés. Salut. Voilà, c'était notre entretien avec Rodolphe. Merci à vous de l'avoir regardé jusque-là. Si ce genre de format vous intéresse, allez voir notre site osonscomprendre.com. On a fait des entretiens de ce type avec Gilles de la chaîne YouTube Eureka qui nous parlait d'économie de dette et de plan de relance européenne. On a aussi fait un entretien avec Romaric Godin, un des meilleurs journalistes économiques de Mediapart, avec Coralie Delôme, une spécialiste de l'Union Européenne. Bref, il y a plein d'entretiens très intéressants. Et surtout, sur Osons Comprendre, vous avez une vidéo par semaine d'une vingtaine de minutes qui explique en profondeur à jour de la science, des sujets clés pour notre monde contemporain. On parle d'énergie, de climat, d'Europe, d'économie, de démocratie. Il y a plein de sujets intéressants. Allez y faire un tour. C'est sur osencomprendre.com que ça se passe. C'est un plaisir. A bientôt. Bidou